à tous les trois de, de me rejoindre euh, sur cette, cette discussion entre programmateurs de festivals de films de genre et a fortiori de personnes qui programment du court-métrage euh, et qui valorisent la création de réalisateurs qui, et réalisatrices qui ont fait le choix de partir un peu avec un double handicap dans leur carrière, travailler aussi bien avec le format court que de travailler avec le cinéma de genre. Donc, euh, fantastique, science-fiction, horreur, thriller, euh, peu importe euh, ce gros valise qui, qui est cinéma de genre. Euh, si vous voulez qu'on s'amuse à le définir, euh, pourquoi pas euh, Moi, pour l'instant, euh, je ne vais pas nous lancer sur cette piste. Ce que je vous propose, euh, c'est que ne pas me, vous présenter moi, mais que vous preniez le temps de vous présenter vous. J'ouvre la danse, Cyrielle Dozière. Je suis directrice et programmatrice du festival court étrange. Donc, court étrange, c'est... Euh, c'est 17 ans de compétition internationale de courts-métrages fantastiques, étranges et insolites. Moi, c'est Sarah. Je suis productrice et programmatrice pour euh, Motelix. C'est un festival de cinéma d'horreur à Lisbonne. Donc, euh, notre programmation est de genre, mais très spécifiquement euh, tournée vers l'horreur. Euh, et on essaie, de, on essaie de montrer aux personnes que l'horreur, c'est aussi un genre très diversifié et euh, cette année ce sera notre 15e année, notre 15e anniversaire. Euh, eh bien moi c'est Yapuzé, euh, donc programmatrice pour le festival Fantasia à Montréal. Euh, donc on est un des plus grands festivals de cinéma fantastique et de cinéma de genre au monde. On se déroule sur trois semaines à, à Montréal avec euh, près de 120 longs métrages et... Euh, très grand nombre de court-métrages aussi, euh, et on a créé le marché du film frontière qui se déroule pendant euh, le festival, qui est un marché de coproduction euh, assez important dans le cinéma, et, voilà. et je, je programme, je fais de la coordination, du euh, management aussi, et, euh, et je consulte pour d'autres festivals et je fais un petit peu des court-métrages pour Mothélique aussi, mmh. <rire> Euh, ben, moi, c'est Thibaut Vandauer, je suis programmateur des courts-métrages au, au BIF, euh, au Brussels International Fantastic Film Festival. Ça fait... Euh, ben, L'année prochaine, ce seront les 40 ans du festival, déjà. Euh, je pense qu'on peut aussi dire que ça fait partie des... aller des cinq gros festivals de, de films de genre au monde, avec notamment, effectivement, Fantasia et quelques autres festivals aux états unis et en Espagne, notamment. Euh, et voilà, ça fait trois ans, euh, trois, quatre ans euh, que je fais la, la programmation des cours maintenant. Euh, je fais aussi quelques autres activités au festival. Et je suis aussi critique ciné sur le côté. Mais, euh, du coup, je ne vois pas que des films de genre, mais euh, principalement des, des films de genre. Et au festival, c'est surtout horreur, science-fiction, euh, fantastique. Ben, je crois qu'on est, vous allez sûrement être tous d'accord pour dire que de toute façon, on ne voit pas que des films de genre. Ça fait peut-être partie... Euh... De, notre, de la spécificité de notre boulot. En tout cas, moi, je l'entends assez souvent comme ça, c'est-à-dire que je regarde du cinéma et que l'étiquetage euh, film de genre, euh, dans mon quotidien, ne m'intéresse peu, il m'intéresse professionnellement pour euh, aussi la revendication artistique que ça représente, puisque c'est un... Alors, je ne sais pas si mon, mon expertise vaut de droit, mais quand même, euh, je ne pense pas me tromper pour dire que c'est quand même... Ça fait partie des genres cinématographiques qui euh, sont... Souvent, qui ont souvent mauvaise réputation, qui ne sont pas souvent si bien valorisés que ça. En France, euh, ce n'est pas simple, ça va mieux maintenant, hein. ça, commence, ça, ça évolue, ça, est, ça a mis du temps, mais ça commence à évoluer. Mais euh, évidemment que nous, on aime bien dire que court par exemple, c'est un peu un outil de, de décloisonnement des genres, justement, de se dire euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi étiqueter comme ça, euh, ça correspond à une histoire du cinéma, évidemment. Mais bon, on se positionne aussi comme des gens qui étiquetons, puisque on, on valorise un certain cinéma. Oui, dans, dans, dans mon cas, par exemple, à Motelix, euh, voilà, nous, on est très spécifique horreur et souvent, l'horreur, justement, ça fait peur. Et euh, donc, c'est aussi ce travail, euh, justement, de, de vouloir convaincre les personnes qu'il y a une grande, grande diversité. Ce n'est pas que des fantômes, ce n'est pas que des films de gore euh, horribles, de massacres horribles. Donc il y a aussi tout ce, travail, tout ce travail à faire, mais aussi surtout au Portugal, parce que le Portugal déjà c'est pas, pas un pays avec une énorme production cinématographique en général. Euh, on, on a déjà un peu plus, ça s'évolue, euh, mais encore moins dans le genre, donc encore moins dans le cinéma de genre et encore moins dans le cinéma d'horreur. Et donc c'est aussi un euh, c'était aussi un, un objectif principal du festival dès, dès qu'il a commencé en 2007, c'était de, de, de faire en sorte que, que les gens ils veulent produire des films de genre et des films d'horreur. Et C'est pour ça qu'on a créé, c'était en 2009, donc c'était à la troisième édition, on a créé la compétition pour des courts métrages portugais pour la production nationale. Et c'est une compétition qui a évolué énormément aujourd'hui. On, on a le, le prix monétaire le plus grand pour le format court au pays. Et, et surtout, ce qui est très beau à voir, c'est qu'on a, a accompagné un peu des, quelques jeunes réalisateurs qui aujourd'hui ont déjà fait des longs, par exemple, ou qui ont fait une carrière beaucoup plus grande. On a eu un, par exemple, qui, qui a passé son court-métrage à Sundance il y a 3, 3 4 ans, je ne me souviens plus exactement. Euh, donc c'est aussi euh, tout ce travail de dynamisation de la production nationale, en tout cas pour nous ici au Portugal, euh, et surtout de démystifier un peu le genre euh, et la peur que, que les personnes parfois ont un peu quand on leur dit on programme un festival de cinéma d'horreur et euh, tout le monde pense directement à des choses horribles et comment, comment ça se peut, euh, comment ça se fait et euh, surtout quand on leur dit qu'on a une section pour enfants aussi c'est toujours très drôle c'est toujours très drôle à expliquer qu'est-ce qu'on fait avec des enfants dans un cinéma d'horreur euh, mais donc c'est aussi euh, je pense que c'est aussi euh, ce qui est beau à voir dans le cinéma de genre c'est que ça marche pour tout le monde c'est que ça peut marcher pour tout le monde il y a plein de petits sous-genres allez on va dire euh, qui peuvent marcher pour tout le monde oui, mais pour pour Fantasia, c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre chez nous parce qu'à la base, Fantasia c'était Fantasia, et c'était un festival en fait de films asiatiques plus ou moins fantastiques, mais euh, au-delà de ça aussi. Et c'est un festival qui a lancé à l'international euh, euh, des, des grands réalisateurs japonais, euh, en tout cas en, en Amérique du Nord, les premiers à avoir... Euh, repérer euh, du miniquet, du sonotion et, et, les, et des choses comme ça euh, et du coup ça s'est élargi sur l'international mais aujourd'hui en fait quand tu regardes euh, la programmation asiatique on peut trouver des comédies romantiques comme on peut trouver, enfin, on, on est quand même très très euh, très large et très flexible, et euh, même moi qui, qui m'occupe principalement, enfin qui dirige la, la section documentaire, en fait, ça c'est un truc qui étonne toujours, euh, euh, c'est qu'on parle de documentaire dans le cinéma fantastique, et qui en fait ne euh, se réduit pas que à passer un documentaire sur un réalisateur de films d'horreur, ou sur euh, un, un, quelque chose de très, très spécifique au cinéma d'horreur. On va chercher euh, plutôt des histoires, euh, de, euh, de personnes un petit peu marginales, on va chercher un style euh, euh, très euh, underground et, euh, et indépendant, on va chercher tout, en fin de compte on, on va chercher tout ce qui ne rentre pas dans les autres cases et on va les remettre dans, dans nos cases à nous, alors on va en créer des cases <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a la chance en tout cas sur un, un, un aussi gros line-up que Fantasia enfin, on a quand même trois semaines à 21 jours de festival à remplir, on peut se permettre tout plein d'écarts, tout plein d'expérimentations, de, de, de se dire bon, euh, non, ça c'est pas très fantastique, mais il y a un aspect euh, etc. Parce que j'aime beaucoup aussi récemment avoir vu évoluer euh, le cinéma de genre dans… Euh, ils appelle un peu le magic realism ou des, ou des films très sociétal mais qui ont un, un, un petit aspect de, de cinéma de genre comme The Untamed par exemple ou d'autres films comme ça et, et j'aime bien, bien que, que, ça, que ça, le cinéma de genre se soit étalé comme ça et un peu pris, repris ses, ses droits sur, sur le cinéma un peu plus mainstream j'ai vu aussi un grand changement des, euh, des, euh, comment dire, des attitudes, euh, bah, par exemple, envers moi. Moi, je sais qu'avec mes anciens collègues euh, qui ne travaillaient pas dans le cinéma de genre, si je travaillais dans la distribution ou quoi, euh, c'était « oui, non mais Célia, c'est celle qui regarde les films de zombies. » Non, je regarde plus que ça. Et puis d'ailleurs, les films de zombies, c'est ce que j'aime le moins, en vrai, <rire> dans le genre. Donc. Mais, euh, mais à partir du moment où Del Toro a gagné son Oscar, ah oui, ah oui, d'ailleurs ah oui, qui était venu au bif et tout d'un coup je crois certains de mes collègues qui sont au bif Ah bah tiens, tiens, on change de bord, tout d'un coup ça vous intéresse un peu et tout Et donc ça c'était chouette, ça. il y a eu un vrai changement à ce niveau là Ou alors, euh, euh, ou alors mince j'ai perdu le, le titre du coréen qui a gagné Cannes Parasite Parasite, merci, euh, ça aussi c'est on est dans le cinéma de genre euh, aujourd'hui on a Julia Du euh, et euh, et le réalisateur de le réalisateur russe Kirill alors euh, euh, euh, mais euh, voilà qui est en, qui sont en compétition cette mmh. année donc euh, donc ouais très souvent dévalorisé mais on, est un, on on représente un cinéma un peu underground, un petit peu marginal mais malgré tout là le cinéma underground n'est pas hermétique au cinéma mainstream et, et il s'influence toujours constamment et, et j'aime beaucoup voir toujours ces, ces débordements et euh, balancer entre les deux et et, et, et en tout cas Fantasia c'est c'est assez fun parce qu'on peut bien bien expérimenter là-dessus euh. Ce qui est intéressant avec le cinéma de genre, de, de manière générale, hein, c'est évidemment l'horreur, mais aussi euh, le, beaucoup le fantastique et la science-fiction, c'est que en fait, ce sont des vecteurs, de, ce enfin, sont son, son, son, son trois genres qui permettent énormément de parler de la, la société actuelle, du coup, les, les, les... Enfin, et pas que actuelle, mais de, de plein de sujets de société euh, qui font que bah, ces films-là dépassent juste le propre cadre du genre et que ça, ça, va, ça va bien plus loin que, que ce que les gens pensent de manière générale. Alors c'est sûr que si euh, on s'intéresse principalement aux grosses sorties de l'année, les productions Blue Mouse, les euh, quelques films euh, Universal et Warner et, qui sortent, bon, bah, il y a de ça aussi, mais c'est un peu plus limité. Alors que c'est clair que dans le cinéma de genre, il y a énormément de choses très différentes et je pense qu'on peut tous en juger quand on voit... la ce qu rien que dans les soumissions qu'on nous propose, on voit vraiment de, de, tous les trucs possibles et imaginables. Parfois, il y a des thématiques très, plus présentes que d'autres certaines années. Hein. On a l'impression qu'il y a eu les applications de rencontres il y a 2-3 ans, c'était beaucoup ça. Enfin, il, voilà, En fonction des années, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent, mais rien que dans, en suivant les soumissions, on voit, on voit ce qui intéresse les gens, on voit les, les sujets qui leur parlent. Euh, et, et c'est ça que je trouve une des choses les, les, les plus intéressantes dans, dans, notre, dans notre cinéma quoi. donc euh, je pense qu'il n'y a pas moyen de se lasser de, de découvrir et d'entendre les discours des gens euh, de, du monde entier parce qu'évidemment là on parle c'est que le cinéma pour la plupart des gens je pense que c'est les états unis euh, enfin, l'Angleterre, la France euh, un peu les Asiatiques et encore déjà là euh, on trouve déjà moins de personnes <rire> mais euh, mais on a la chance, nous, de pouvoir voir des choses qui viennent de vraiment partout. Alors, c'est sûr qu'il y a des pays où euh, on ne nous propose jamais rien, euh, parce que tous les pays ne sont pas dans les mêmes conditions, évidemment, euh, malheureusement. Mais c'est hyper intéressant de voir les, les sujets qui préoccupent les gens en fonction des, des endroits où ils se trouvent dans le monde. Donc euh, non, le cinéma de, le cinéma de genre, ce n'est pas juste des zombies euh, ou des meurtres avec des couteaux ou des fantômes, ou que sais-je c'est bien plus que ça c'est aussi ça, et ça peut être très fun mais ça peut être aussi très très intéressant hyper riche, hyper profond je pense que, et même parfois dans le cinéma de genre un peu plus mainstream hein, mais, euh, mais je pense que les, les petites pépites on les trouve plutôt en festival quand même mais je pense que c'est plus plus on est dans un, un système de, de création marginale et qui est qui... Et qui regardait un peu de haut, plus euh, plus on se trouve dans un, un microcosme hyper créatif, hyper qui va qui va du coup se faire se permettre beaucoup beaucoup de choses, tant que les autres regardent de l'autre côté, ce qui se passe dans le mainstream, etc. Dans le genre, on va être beaucoup plus toujours plus créatif et pousser certaines dans certaines expérimentations, etc. Tant qu'on voilà, on, fait notre, on fait notre truc aussi de, de notre côté, plus, plus librement en fin de compte que s'il faut rentrer trop dans un, un chemin mainstream. Donc effectivement, comme c'est très très très riche dans, dans les sujets, comme formellement aussi, il y a beaucoup d'expérimentation, on super chouette et... Oui, ce qui est assez formidable avec le cinéma de genre, c'est qu'il y a zéro limite, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est affranchi de la notion de réalité. Donc évidemment c'est un terrain d'expérimentation qui est assez fascinant et parfois moi je me fais le constat que le, ce qu'on appelle le cinéma de genre a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que enfin, nous de notre côté et je pense que du vôtre aussi, on travaille beaucoup à essayer d'annihiler cette opposition et cette confrontation entre ce qu'on appelle le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, comme si derrière chaque film il n'y avait pas un auteur comme s'il n'y avait pas d'auteur de, de, derrière un Star Wars donc on passe notre temps à se battre, enfin, à, se battre à vouloir dire autre chose que ça et, euh, et en fait, paradoxalement, ça nous met dans des formes de niches dont on essaie en envie de sortir. Et en fait, paradoxalement, les plus grandes entrées, en, le plus, plus grand nombre d'entrées en salle, c'est du cinéma de genre. Alors oui, c'est Marvel, c'est Star Wars, d'accord, mais euh, j'apprécie personnellement, je ne suis pas du tout en train de, de dénigrer ces productions-là, mais je veux dire, c'est que c'est aussi un cinéma qui est... Euh, incroyablement populaire, et c'est aussi un cinéma qui est omniprésent. Donc quand on travaille avec les jeunes publics, on, on hallucine aussi beaucoup. On reçoit 4000 scolaires tous les ans, et, euh, et on se rend compte qu'ils vivent au quotidien dans, dans des univers fantastiques, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, ils en bouffent tout le temps. Et on se dit, d'autant plus, notre place est importante à ce, ce moment-là, parce que on est là aussi pour expliquer qu'une image, ça se travaille, qu'un univers, ça se construit, que le fantastique, comme n'importe quel autre travail de l'image et de la narration, ça a des codes, ça porte des choses et ça doit être interrogé. Là où, effectivement, ces regards bouffent des univers fantastiques à longueur de journée. Oui, c'est tout à fait. C'est justement ce que j'allais dire aussi, parce que je pense que justement, le genre... Le cinéma de genre est celui où ça te permet le plus d'imagination, le plus de créativité parce que voilà, tu peux tout inventer. Tu peux aller dans n'importe quel monde qui se passe dans ta tête, réel ou imaginaire, n'importe. Et justement, ça se voit aussi, comme tu disais, Cyril, les sorties en salle en ce moment, c'est voilà, soit les gros Marvel, Star Wars ou les films d'horreur. Les films d'horreur, ils, ils gagnent tous les box office en ce moment. Donc ça c'est très intéressant à voir parce que je pense que ça stimule énormément l'imagination et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour la jeunesse et de travailler ça avec la jeunesse. Et euh, du coup, il faut, en parlant, en parlant des, des, plus, des productions un peu plus indépendantes peut-être, on va dire, euh, et pas que voilà, les Warner Universal et surtout parce, en parlant du cours, c'est qu'on doit trouver un équilibre, justement, avec les, euh, avec les gros noms euh, que tout le monde va vouloir aller regarder, qu'on sait qui vont vendre tous les billets, euh, tout ça. Donc, il faut aussi, on donne ce que le public il veut, oui, mais euh, on, on l'éduque un peu aussi, on va dire, entre guillemets, dans le sens où on veut leur euh, montrer aussi ce qu'il y a ailleurs, ailleurs et, euh, et, et des, des jeunes réalisateurs aussi. Donc, euh, trouver aussi, euh, justement, comme disait Thibault, euh, par rapport à des pays qui ont une production cinématographique très petite ou presque inexistante, que ce soit dans le genre ou que ce soit en général, euh, nous, en tant que programmateurs, on fait attention à ça. On fait attention à tout ce qui est minorité aussi, que ce soit, euh, soit pour des femmes réalisatrices ou des personnes de couleur. Mais, ça, ça se fait aussi par rapport justement au pays et par rapport aux thématiques qui sont parlées qui peut-être sont pas très souvent on voit pas très souvent dans les salles de cinéma donc en tant que festival on a aussi un peu ce travail de se démarquer justement de ce qui est regardé en mainstream dans, dans les salles de cinéma dans, partout dans le monde on a, une, on a une plateforme on a une plateforme qu'on crée d'un côté parce qu'on a des gros titres et qu'on peut à euh, à apporter cette visibilité et de l'autre côté du coup euh, on peut euh, on peut mettre en avant euh, des plus des plus petits titres euh, euh, c'est clair et, et, et, et c'est là où tu vois comme Motalix, euh, on, on fait un, des séances de courts métrages expérimentaux où on peut se permettre de, de faire des trucs où on se dit bon Allez, on a envie, ça va être, bon, on va peut-être se planter total, mais, euh, mais on a cet espace de, de création et on va, on va tester ça, bah parce que derrière, on a les gros titres qui portent un peu plus le festival et on peut, on peut utiliser la plateforme créée euh, ouais, pour faire la, la promotion des, des Et puis finalement, ça intéresse les personnes aussi, parce qu'on a fait euh, ce, ce travail, cette programmation expérimentale qu'on a commencé avec Célia, euh, on a commencé l'année dernière, donc on a fait juste une année. Et on refait cette année aussi, et on a quand même, on s'est rendu compte que quand même, il y a de l'intérêt, il y a de l'intérêt à découvrir des, des, des nouveaux, des nouvelles choses, des nouvelles, des nouveaux univers. Et on a montré un peu de tout et de rien. Célia, elle va chercher des trucs, des trucs partout, de tout genre. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Mais c'est vrai que pour, pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, on se connaît, hein, évidemment. On se connaît pour toutes les raisons que, que Célia vient d'évoquer. On se connaît aussi grâce à la Fédération européenne des festivals de films fantastiques, dont nos quatre festivals font partie. Il y du coup une, une alliance, une fédération de tous ces festivals qui cherchent à, à, à valoriser ces productions-là et, et à soutenir ces productions-là. Et ça m'emmène sur un autre point qui est que euh, parmi cette fédération, on est les seuls à court-métrage à ne faire que du court-métrage euh, ce qui m'amène un peu à la question que j'avais envie de vous poser. Vous, festival qui fait aussi du long, quelle est la place du cours dans votre festival Comment vous le pensez euh, bah alors, Je suis pas dans le comité euh, des longs-métrages, donc euh, je ne peux pas répondre à leur place. mais Il euh, toujours... y a toujours eu les deux. Il y a toujours eu et du long euh, et du court au, au festival. Je me suis penché dans, dans les archives pendant de, de longs mois dernièrement. Donc, euh, je commence à bien, bien connaître l'historique du festival. <rire> mais il y a toujours eu les deux. Euh, après, le truc, c'est que bah, forcément, en 40 ans, le festival a beaucoup évolué. Euh, déjà en termes d'espace, au tout début, c'était dans une petite salle euh, au centre de Bruxelles. Maintenant, on est au Palais des Beaux-Arts. Euh, puis l'année prochaine, je ne sais pas où on sera, mais euh, on est passé d'un petit truc à, à quand même un gros festival. Euh, et qui est important aussi euh, dans, dans le calendrier, euh, des, euh, de, dans, dans le circuit des festivals. Donc, euh, forcément, euh, ce n'est pas du tout la même chose qu'avant. Mais je pense que tous les festivals qui font et du long et du court sont d'abord des festivals de long. C'est là-dessus qu'ils mettent quand même beaucoup la, la priorité. Euh, quand tu invites des gens, euh, bah, tu, vas, tu vas sans doute payer le transport et… Euh, et l'hôtel, pour les réalisateurs de longs, mais les réalisateurs de cours, la plupart, en tout cas dans la plupart des festivals, ils peuvent un peu se brosser. quoi. Euh, donc euh, voilà, heureusement ou malheureusement, ça, ça, en fait, le, le, les longs métrages et les courts métrages sont deux écosystèmes qui sont complètement différents, qui n'ont pas du tout les mêmes réalités, qui n'ont pas les mêmes finalités, qui n'ont pas les mêmes financements. Euh... Les gens, on peut en reparler plus longuement, hein, mais ils font souvent du cours en vue de faire du long par la suite. Donc euh, c'est une porte, c'est une porte de vitrine, c'est pour se faire connaître. Euh... Du coup, voilà, les, les réalités entre les deux sont, sont pas les mêmes. Mais euh, pour répondre un peu plus précisément et <rire> exactement à ta question, euh, au bif, c'est une centaine, en règle fait, générale, une centaine de longs, et euh, maintenant on arrive à une centaine de cours. Cette année, on était juste en ligne. Il y avait une quarantaine de longs et quand même une soixantaine de cours. Donc, la proportion était à, à l'avantage des cours cette fois-ci. Mais, mais d'habitude, c'est plutôt 50-50 quand même. En plus, ouais, en virtuel, c'est vrai que ça se, ça se consomme un peu différemment. Euh, ouais. et, euh, les courts métrages se consomment plus facilement, en fait, bizarrement en virtuel. Les longs, c'est un peu différent. Surtout quand notre, notre attention euh, sur, sur notre écran et sur notre ordinateur. Et plus, euh, et plus courte, euh, euh, donc, euh, donc les courts-métrages ça se, ça se pas mieux. Euh. Mais ouais, ouais, pour ce qui est de Fantasia, euh, ben, alors nous on est un petit peu, c un petit peu mélangé, on, on a euh, 120 à 130 longs-métrages et c'est vrai qu'ils prennent énormément de place, effectivement d'un point de vue financier euh, c'est ce qui va générer un peu plus de plus d'intérêt, le plus de presse, euh, etc. Donc, qui est, qui est un peu plus mise en avant. Euh, en termes de programmation, en fait, on n'a pas de programmateur attitré au cours. Du coup, on est tous à la recherche et de longs et de cours. Et donc, ça, c'est assez rigolo. Parce que c'est vrai que je fais aussi de la programmation. Moi, bah, Motel que je fais de la programmation juste pour et je ne me pas du tout euh, des, des longs. Euh, et je travaille aussi pour Court Métrage, euh, qui est un festival spécifiquement de, de, de courts-métrages euh, indépendants à Bruxelles. Et donc, je travaille aussi pour un festival uniquement de courts-métrages. Et, euh, et donc, la particularité de Fantasia, en tout cas, c'est... Euh, on a des noms, on a des cours, mais en termes de recherche et en termes de, de, de programmation, on fait un peu des deux, et du coup, ça ça nourrit vachement un peu justement la façon dont on suit les, euh, les cinéastes qui justement peut-être vont passer du cours au long, hein. il y en a peut-être un qu'on va, qu va suivre pendant longtemps et qui, qui fait du cours et qu'on va suivre après, ça c'est ce qui vient de se de passer à Fantasia, ça fait des années qu'il y a un, un, un, un cinéaste qui fait… C'est quatre ou cinq cours que j'ai programmés dans presque tous les festivals où j'ai mettre, plus placer ces films. Et là, ça y est, je fais la première mondiale de, de, de son premier long métrage. Donc, ça, c'est assez chouette de pouvoir suivre ses euh, carrières. Moi, j'aime bien aussi, euh, effectivement, il y a le côté carte de visite du, du cours qui est super important. Euh, j'aime bien aussi des, des, des cinéastes qui s'intéressent vraiment beaucoup au cours en tant que format euh, et sans sans nécessairement se dire que ça ça va ça va être un, un tremplin pour le long enfin il y a il y a pas mal de cinéastes enfin un, un de mes préférés qui fait encore du cours maintenant même après avoir fait du long c'est Mandipo et qui a enfin s'intéresse de toute façon au format court euh, là-dedans donc euh, ça j'aime bien euh, bien suivre ce, ce genre de cinéaste. mais euh, mais voilà et alors en plus de ça Fantasia on a ce qu'on appelle les, les Fantastiques Week-ends du cinéma québécois, qui est un, un festival dans le festival. Et là, on parle de 200 courts-métrages québécois fantastiques euh, spécifiquement. Donc du coup, nous, en termes de chiffres, ouais, on a 120 longs-métrages, mais en fait, on peut se retrouver à 300 euh, et plus courts-métrages. Donc du coup, c'est très étrange comme équilibre et la façon dont ça se répartit. Um, quand on trouve un cours qu'on aime, on va soit essayer, on, on a des, des programmes courts qui sont réguliers. On a, a Small Gouge Trauma, on a uh, Intern International Science Fiction, on a Born of Women, va um, voilà des blocs euh, qu'on retrouve qu tous les ans, Circo Animato, qui est un bloc de, de cours d'animation, etc. Uh, ou alors on va le placer avec un, avec un long métrage euh, dépendant de il y a un dialogue qui s'opère entre, entre les deux films euh, mais on crée constamment aussi des, des blocs de cours cette année j'ai créé deux blocs de cours un, un bloc de cours euh, documentaire euh, de cinéma de genre et un bloc de cours euh, érotique euh, fantastique euh, et, et, et donc moi ce que j'aime bien dans la programmation cours et que je ne peux pas faire dans le, dans le long euh, c'est de voir les films qui viennent un peu à moi ou alors que je vais trouver euh, sur mon chemin et de me dire, ah tiens, ça ça commence à s'imbriquer dans quelque chose de cohérent et il y a quelque chose qui prend forme et euh, tiens, je peux créer. Ah bah, est-ce que j'ai fait pour le, le blog de cours érotique où tout d'un coup, vois un là, puis un autre là, euh, puis au départ, j'y pense pas du tout. Et puis tiens, j'en vois un troisième et puis un quatrième. Puis là, je me dis non, mais là, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à créer. Euh, euh, et, et, euh, et, et voilà, donc, ouais, euh, ouais à Fantasia, ça s'opère un petit peu bizarrement, mais c'est comparé à d'autres festivals pour lesquels j'ai bossé, c'est assez, euh, ça laisse une grande place à la création euh, en termes de programmation pure, c'est assez chouette. Che, chez nous, euh, à Motelix, le, le, donc, on a toujours eu le long et les cours aussi, euh, dès, dès le départ. C'est vrai que je pense comme un peu partout, euh, comme Célia disait euh, et Thibault aussi, euh, niveau, euh, si on pense à un niveau financier, c'est vrai que le long, c'est toujours celui qui est un peu plus mis en avant, par rapport aux invités, mais aussi par rapport justement au retour de presse euh, et tout ça mais euh, pour nous le cours a toujours été, été très important parce qu'on voit le cours comme euh, souvent un point de départ pour les réalisateurs et, euh, et donc avec l'objectif qu'on avait de, de toujours de, de pousser la production nationale donc le cours était très très très important de, de toujours euh, l'avoir dans le festival parce que euh, voilà, c'est souvent, avec, les, avec les, peu de moyens, c'est souvent un cours qu'on va faire et on ne va pas se lancer directement dans, dans un long. Et, et donc on, on comprend ça, et donc même si c'est vrai que niveau presse et peut-être niveau de, de ce qu'on parle plus souvent, on va parler plus souvent des longs, mais on donne quand même une très grande place euh, aux cours et j'ai même envie de dire, c'est vrai que j'ai pas les chiffres exacts à vous donner, mais j'ai même envie de dire que euh, chaque année on a plus de cours que de langues. Si on va compter, si on va compter euh, euh, les films de toute la programmation, on en compte plus de cours parce que entre les cours de la compétition nationale, les cours internationaux, les cours expérimentaux maintenant, et on a aussi une section déjà depuis plusieurs années de, de ce qu'on appelle micro-cours, donc c'est des courts-métrages de jusqu'à deux minutes qui sont faits avec les nouvelles technologies, donc téléphone, iPad et maintenant webcam. On, on, cette année, on commence à accepter euh, des films qui sont faits à travers Zoom, par exemple. Euh, donc, avec tout ça ensemble, c'est vrai qu'on en a plus des cours à la fin que des longs. Et puis, on fait euh, les cours, on les met en avant euh, dans des blocs aussi. On a des, tous les jours, on a un bloc de, de court métrages. Euh, à une heure spécifique, et, euh, mais aussi on les met toujours avec des longs. Donc chaque long métrage est toujours précédé par un court métrage, euh, qu'il soit national euh, ou qu'il soit international, ça après on, on regarde. Et, euh, et au niveau de la programmation, nous on a, on a une équipe spécifique pour les courts métrages, euh, pour les courts métrages internationaux. Euh, et après, on a des personnes qui, qui font un peu les deux, comme moi, par exemple. Moi, je fais les longs aussi, mais je fais aussi les, les cours. Et, et puis, les, les, pour la compétition nationale, on essaye que, que tout le monde, que tous les programmateurs, ou euh, presque tous, euh, enfin, tous les programmateurs euh, portugais, parce qu'on on travaille avec, on collabore avec plusieurs programmateurs euh, internationaux mais tous les programmateurs portugais, on essaye qu'ils qu fassent partie de, de, de la sélection des, des, des courts-métrages portugais pour la compétition. Mm -hmm. euh, donc, le cours, voilà, le cours a toujours, toujours été très, très, très important pour, pour Motelix, et je pense que malgré tout, on a toujours fait un très, un très bon travail de, de le mettre en avant, même si c'est clair que c'est plus facile de vendre un long euh, qu'un court à la base. Mais euh, voilà, en, sa en sachant que c'est le point de départ euh, pour euh, presque tout le monde, euh, c'est presque un devoir, c'est presque un devoir pour nous de, de, de faire tout ce qu'on peut pour, pour les mettre en avant parmi... Une... Nous, on n'a pas une programmation aussi grande que par exemple Fantasia ou même le BIF. Euh, on n'a on que six jours de, de, de festival, donc on est beaucoup plus condensé. Euh, ce qui nous permet aussi peut-être un peu moins de liberté pour montrer tout et n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, on essaie de on essaye tout ce qu'on choisit, on essaie de mettre en valeur euh, le, le plus possible. j'allais rajouter. Oh, non, non, je t'en prie, vas-y. Et j'allais rajouter en plus que les, les, les spectateurs de cours ne sont pas nécessairement les mêmes spectateurs de longs. Ça se consomme de manière différente et, et parfois il y a des spectateurs qui regardent spécifiquement des courts-métrages ou qui viennent spécifiquement pour les séances de courts-métrages qui s'intéressent peut-être un petit peu moins au long déjà. Donc en plus, donc imaginons que... Euh, le VIF, Motel X et Fantasia décident de plus passer de court métrage du tout, ben on perd énormément, euh, on perd toute une, une partie de, de, de nos spectateurs qui viennent, qui viennent en fait un peu juste pour ça. Et aussi, j'ai noté euh, à, à quel point les spectateurs variaient euh, encore plus au niveau des cours que des longs. Euh, et j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas, je me suis fait une idée en les observant un peu. C'était des gens qui avaient l'air d'être peut-être moins, moins branchés dans le cinéma de genre, mais qui, euh, qui risquent moins parce qu'ils vont voir quelques cours et qui sont moins investis. Au, voilà, contrairement à je vais voir un long d'une heure et demie ou deux heures, et donc euh, voilà, il a intérêt à me plaire, et, euh, et, et voilà, c'est un film de zombies de deux heures. Bon, bah, je, je m'engage à voir ce film de zombies de deux heures. Est-ce que je vais aller picorer une séance? 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et puis, euh, euh, etc. Il y a un peu plus un aspect euh, de, de découverte. Euh, de, euh, et, et, et donc, j'ai l'impression que les spectateurs sont, sont, sont beaucoup plus variés euh, en âge, en, en background, etc. Et c'est des, et des spectateurs très curieux euh, et qui ont, voilà, qui ont envie de, de découverte euh, encore plus que, que du côté des noms, donc assez, assez à -là. je voulais juste rajouter pour rebondir sur Célia parce que justement nos, nos blocs de cours c'est ce qu'on appelle on appelle des de, Bon, on n'a pas de traduction officielle en français, mais c'est les cours pour déjeuner, et donc c'est toujours à l'heure de déjeuner. Et euh, pendant la semaine, parce que Cyril et Célia, vous êtes déjà venus chez nous, donc vous, vous le savez, mais notre festival se tient dans, dans une des avenues principales de Lisbonne. Euh, et donc pour déjeuner on a des gens qui viennent pendant leur pause déjeuner justement en semaine euh, qui viennent du travail en costard euh, ou n'importe comment qui viennent regarder pour découvrir, découvrir justement comme Celia le disait c'est un peu plus une, une séance de découverte alors que pour les longs les gens ils savent un peu plus spécifiquement ce qu'ils vont regarder, le genre de films qu'ils vont regarder et ça c'est et euh, on rigole toujours un petit peu quand on voit les, les, les hommes en costard ou les, ou les femmes qui viennent. On a juste une petite heure de pause, on va regarder la, on va regarder la séance et après on doit retourner au travail. Euh, c'est très, très rigolo à voir. Mais c'est vrai que le court-métrage, c'est aussi de la découverte dans le double sens. Nous, on le voit bien sur le public court-métrange, quand on discute avec eux, quand on, on écoute les retours, ce qui les intéresse beaucoup, c'est le côté très éclectique de ce qui constitue une séance de court-métrage. Chez nous, elles sont assez courtes, hein. elles durent 1h, une heure, 1h10 heure pour que le public puisse ressortir en ayant le souvenir du premier qu'il a vu. <rire> voilà, c'est quand même déjà important, mais c'est une double découverte parce qu'effectivement, pour, pour le public, je suis d'accord avec vous, on, on, on entend assez souvent cette appétence pour « je ne sais pas ce que je vais voir ». Et j'y vais et il va y avoir plein d'univers différents plein de propositions techniques différentes, euh, plein de propositions euh, politiques, sociales, artistiques différentes. Ça ne va pas du tout me parler de la même chose à chaque fois et je vais jongler d'un univers à l'autre, comme ça, sur une heure et, et autre. Mais c'est aussi une découverte professionnelle, c'est-à-dire que nous, on est, on, on est des diffuseurs, de façon générale, même si on a tous des programmes de professionnalisants et professionnalisés, etc., mais on est avant tout des diffuseurs en tant que festival. Et en même temps, euh, on, est, on est un outil de légitimation et de validation tellement important pour la carrière d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui n'a pas encore fait de long et qui peut-être n'en fera jamais par choix ou euh, par changement de carrière, mais peu importe. Mais pour ses débuts de carrière, entre guillemets, parce qu'évidemment, on ne commence toujours pas ça. Personne ne commence par un long métrage. Ça n'existe pas, entre guillemets. Donc, on est, on est aussi cet outil de découverte et de, et de légitimation incroyablement important, c'est vrai que pour pouvoir faire financer ton prochain court-métrage, voire ton prochain long, on regarde où, où est passé déjà ton court-métrage en festival, combien de festivals il a fait, euh, et ce qu'il a fait, ce qu'on appelle cette carrière du court-métrage, c'est-à-dire tourner pendant une, une saison dans tous les festivals possibles du monde. Nous, je sais qu'on est, on, on est catégorie 1 au CNC, donc on, on, on, est, on est labellisé comme le festival de Cannes est labellisé, c'est-à-dire qu'on épargne les, les choses techniques, mais on donne des points à tous les euh, des points pour le CNC et pour les aides à la diffusion, à la production des prochains projets, surtout les films qui passent chez nous, et a fortiori s'ils sont primés. Donc on, on est des leviers, on n'est pas des leviers tout seuls, jamais, mais avec nous tous festival, on devient des leviers extrêmement importants pour ces constructions de carrière. Et c'est dans ce sens-là où je pense que cette double découverte du public, oui, qui a priori va rechercher ça. Euh, probablement pas tous, mais il y a une tendance comme ça à aller rechercher cette surprise et cet étonnement à découvrir des mondes différents dans une séance de cinéma, il y a plein de choses, et cette découverte, entre guillemets, pour les carrières de ces jeunes réalisateurs et réalisatrices, jeunes en carrière, hein, pas forcément en âge, qui débarquent avec leurs cours et qui viennent nous les soumettre avec le euh, « allez, passez-le chez vous ». quoi, Faites votre taf de diffuseur, de, de légitimité, de rencontre avec le public, passez-le chez vous. Ce qui m'amène un peu à la question de, il y a des critères pour être diffusé dans le festival Comment ça se passe quand on balance un film Donc nous... Euh, euh, Vas-y vas va Merci. Donc nous, en, euh, pour les cours, c'est vrai que la plupart, c'est des inscriptions qu'on reçoit euh, sur, euh, bah, voilà, sur Film Freeway, par exemple. Euh, mais on va aussi un peu à la recherche, donc euh, voilà, comme, comme on disait avant, on, on regarde les catalogues de, de, des autres festivals, on va dans les, marchés, euh, dans les marchés de films à Cannes ou à Berlin, euh, donc on, regarde, on fait attention aussi à ça, euh, mais on a énorme, la plupart de nos inscriptions c'est pour des cours justement, donc on a toujours un, un catalogue énorme d'inscriptions à regarder, à faire le tri et... Euh, et en fait, on n'a pas vraiment euh, un gros critère de sélection dans le sens où euh, bah, le, le principal pour nous, c'est toujours la qualité, bien sûr, si on aime ou si on n'aime pas. Euh, mais euh, après, on fait attention, comme on disait déjà avant, on fait attention euh, aux thématiques, aux, euh, voilà, à la diversité. Parce que, par exemple, nous, euh, et je pense que ça doit être un peu pareil partout, mais on a une grande majorité de films provenant par des États-Unis ou du Royaume-Uni par exemple euh, je pense que pour nous c'est les plus euh, les plus gros après France Espagne euh, pas très pas, pas très loin euh, et donc on fait attention à ça juste pour juste pour une question de, de, de diversité mais en fait, mais en fait le critère c'est surtout euh, euh, c'est surtout la qualité qu'on juge entre nous, on discute entre nous parce que voilà, les goûts de chacun peuvent être différents. Euh, mais, mais voilà, on n'a pas, on ne pense pas, nous on n'a pas par exemple des thématiques chaque année. Le festival il n'a pas une thématique générale chaque année auquel on doit faire attention par rapport à la programmation par exemple. Euh, donc, euh, on ne pense pas forcément, est-ce que celui-là va, va coller bien avec celui-là, ça c'est les blocs, c'est quelque chose qu'on construit vraiment qu'après, une fois qu'on a fait notre sélection, euh, donc, euh, donc moi je dirais qu'on n'a pas euh, forcément de critères, c'est euh, voilà, on regarde, on en discute, euh, le seul critère peut-être c'est aussi par rapport à l'année de production, donc nous on a, ça, ça c'est vraiment une règle chez nous, c'est que on, on, on prend que des films, et ça c'est pour les longs et pour les courts, on prend que des films qui soient de l'année de l'édition même ou de l'année précédente, donc avant ça pour nous voilà, on, considère, on considère plus. Euh, donc ça c'est le seul c'est la seule euh, règle on va dire par rapport à la, à la sélection euh, qu'on a après c'est euh, plus une question de, de, de la qualité du film mais euh, surtout euh, de la diversité euh, que ce soit par rapport à l'équipe du film ou par rapport, par rapport aux thématiques on fait att attention aussi à ce qui est euh, euh, des thématiques d'actualité comme Thibault en a parlé euh, tantôt euh, donc euh, par exemple, euh, bon, maintenant je me je souviens d'aucune thématique pour dire, mais bon, <rire> pour dire ça en spécifique, moi j'essayais de penser à quelque chose qui, qui, qui était venu euh, récemment, mais il n'y a rien qui me vient. Euh, mais voilà. Continuement. Quoi <rire> hein? La thématique du confinement. <rire> ouais, voilà. Bon, par exemple, la thématique... on en aura quelques uns sur les sur l'année prochaine là. Ouais. Ouais, ouais. <rire> voilà, donc, par exemple ça mais sans, sans y en aller trop parce que, par exemple la thématique du confinement je pense que tout le monde en, en a marre, maintenant. Oh, maintenant la marre mais voilà ça, ça, ça serait par exemple <rire> une thématique à prendre en compte euh, par rapport à l'actualité pour, pour que ça en parle aux gens aussi pour que ça en parle aux personnes qui sont en train de regarder les films euh, donc on essaie de faire euh, ce, cette, euh, ce, ce genre de, de curation dans, dans notre programme nous non plus je dirais pas vraiment qu'il y ait des critères si ce n'est certains critères plus techniques comme la durée, notamment pour les films en compétition européenne, euh, euh, ben la compétition nationale à Motelix, euh, ceux, enfin les films qui concourent pour le Mélisse d'Argent de la Fédération, ben là on a un critère de 25 minutes euh, et du coup je me casse pas, les... enfin, je, fais, je fais au plus simple, je fais 25 minutes pour toutes mes sélections. Euh, 25 minutes, ça peut déjà être très long hein, pour certains films. Euh, du coup, ça, c'est le, oui, le critère principal. Effectivement, l'année de production aussi, Donc le bif, c'est début avril, fin mars, début avril, ça dépend euh, des années. Donc, euh, on accepte les films jusqu'à janvier de l'année précédente. Parce que forcément, comme on clôture les, les sélections euh, fin janvier chaque année, c'est compliqué d'avoir des films de, bah, de la nouvelle année. Il y en a toujours quelques-uns, hein, mais... Euh, mais voilà. Et pour le reste, c'est exactement comme, comme Sarah l'a dit, je ne vais pas pouvoir dire beaucoup, beaucoup de choses en plus, parce que ça reste vraiment des, des, des choses qui marquent, en fait, de manière générale. Et faire une sélection, ce n'est pas juste prendre les films qu'on a préférés. En fait, souvent, au moment où on décide de faire la sélection, qu'on a tout vu, parce que nous, on fait pas en court-métrage, je ne sais pas vous, mais on ne fait pas la sélection petit à petit en fonction de ce qu'on voit. On fait vraiment la sélection quand on a tout vu, euh, comme ça, on a une idée générale du niveau. Parce qu'au début, il y a peut-être des films que tu vas voir au début de ta, de, de ta programmation, enfin au début de la période de, de soumission. Tu vas te dire, ah ouais, c'est pas mal. Et puis en fait, tu vois le reste, tu vois le niveau du reste et tu fais, ah bah finalement, c'était peut-être pas euh, aussi bien que ça. Euh, donc voilà, quand tu vois le niveau général, il y a peut-être parfois des films qu'on a tous aimés et au final, on va peut-être pas le prendre parce qu'il y a peut-être un film qu'on a un peu moins aimé mais qu'on estime être plus pertinent pour telle ou telle raison. Ça peut être des raisons purement artistiques, comme ça peut être des raisons évidemment thématiques. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de, de règle absolue. On ne regarde pas non plus le genre de la personne qui réalise le film au moment de faire la, la programmation. Ça peut venir quand on a deux films, quand on, qu on hésite entre deux films, et après on, voilà, on regarde un peu tous les éléments. Mais au moment de choisir vraiment, ce n'est pas un élément qu'on prend en compte parce que bah, ce qui compte le plus, ça reste et c'est toujours le, le film. Après, évidemment, euh, on prend euh, des films qui, qui touchent à tout cela et on a de plus en plus de films de réalisatrices, donc ça, c'est cool. Euh, mais ce n'est pas un critère. Oui, ça, faut, euh, ça peut être un argument de discussion à un moment, mais c'est compliqué que ce soit un vrai critère. Ouais. Bah alors, moi j'allais dire, je ne suis pas d'accord avec aucune de ces choses-là. <rire> C'est <rire> <bien rire> fonctionne à, à, un peu à l'opposé de à, à tout ça. Bah, bah, déjà, il y a plusieurs points. Bah, déjà, pour euh, expliquer du côté de Fantasia, nous on a un comité de sélection déjà, euh, parce qu'on reçoit, là, en, cette année on a reçu 1838 films, euh, donc à voir, et euh, il faut que le film soit vu par trois personnes minimum, donc on va avoir trois avis différents du comité de sélection dont Sarah fait partie. D'ailleurs, et une fois que ça s'est vu et que ça passe euh, euh, un premier filtre, on va dire, euh, de la part des, euh, du comité de sélection, on passe après à une, une vraie réflexion programmateur et on se dit, voilà, est-ce que euh, on, on cède des notes euh, de, de, du comité de sélection et, et, et on passe à la programmation en soi. Euh, en ce qui concerne la durée, moi, c'est mon, euh, <rire> mon grand champ de bataille euh, parce que je, donc, je connais les, les règles de, de, de la fédération, notamment, et, euh, et, des, et des compétitions et des choses comme ça. Euh, je comprends le, les enjeux euh, de, de la durée d'un film. Euh, cela dit, euh, surtout quand je m'adresse à des cinéastes, euh, je ne vais jamais dire... « Oui, vas-y, fais ton cours de n'importe quelle durée, tu peux dépasser les 30 minutes, etc. » C'est une bonne idée. Je ne vais jamais dire ça à un cinéaste parce que je sais que la plupart des programmateurs fonctionnent en fonction de ce critère-là. Donc, je ne vais pas les encourager à ça. Je sais qu'il y a des réalités euh, à ce niveau-là. Mais ceci dit, quand je parle à beaucoup de programmateurs, j'essaie toujours de pousser vers le « on arrête avec la durée limitée de 25 minutes. <rire> arrêtant, parce que euh, on n'est pas une galerie d'art où on se dit « à la limite, si j'étais une galerie d'art et que je reçois un tableau qui est plus grand que mes murs, je peux me dire bon ouais là effectivement bon ça juste ça rentre pas non, sur mes murs. <rire> euh, mais à la limite est-ce que je vais peut-être louer une autre salle ou, ou agrandir un murs etc. En cinéma ce n'est pas tant le cas que ça. On peut se limiter soi-même à se dire bah, je veux faire un bloc de court-métrage de 60 minutes parce que et ça ça peut avoir du sens en soi. Euh, et puis, peut-être que je suis financièrement limitée par euh, la location de ma salle et que ma salle, elle est disponible que pendant une heure ou une heure trente et je vais pas avoir le temps de montrer plus. Il y a tous ces aspects-là, c'est clair et net. Euh, mais euh, le, le problème, c'est qu'après, on passe à, à côté d'un tout un pan du cinéma de 25 minutes à 60 minutes, qui existe. Et, et où il y a énormément de, de, de très très belles créations euh, euh, qui sont faites et, et je pense que c'est un devoir de leur trouver de la place déjà et de se dire, bah, voilà, moi ce film je l'aime, il a, il, a il a tout ce qu'il faut euh, et, et il dit euh, ce que j'ai envie de, de, de, de, de montrer, il est, euh, il est pertinent et, euh, mais il dure, euh, il, il dure 35 minutes, euh, bah, je, vais, je vais lui trouver une place, je vais créer, euh, je vais créer une place euh, pour, pour ce film euh, et, euh, et par exemple un des meilleurs exemples que j'ai en tête c'est celui d'un de, de, ciel bleu presque parfait qui est devenu euh, le long métrage euh, Tous les dieux du ciel euh, de Quarks mm. que moi j'ai pris à Fantasia dans son format de 35 minutes parce que je croyais énormément à, à, au, à, à Quarks et, à, et à, au, au euh, au potentiel qu'avait ce, ce, ce film et, et, et le résultat c'est devenu un long et, et par ailleurs qui est même pas passé à Fantasia qui est passé partout sauf à Fantasia et qui a été sélectionné dans tous les festivals qui n'avait pas sélectionné le pour parce qu'il était trop long et donc là on est dans une, une sorte de paradoxe un peu donc c'est dommage et, et mais je sais je connais les réalités euh, du euh, du marché aussi que voilà, un format au-delà de 30 minutes enfin au-delà de 25 minutes fois c'est un format un peu un peu bâtard un peu bizarre on sait pas trop comment le vendre le placer, etc et euh, et voilà mais mais on a euh, je pense qu'on a un devoir de, de de laisser de laisser cet espace euh, au réalisateur. il euh, y a aussi entre la durée il euh, y a la durée, euh, bon, il euh, y a le, le running time, euh, mais il y a aussi la durée <rire> ressentie. J'ai vu des films de cinq minutes que j'ai trouvé incroyablement longs et, <rire> et ennuyeux euh, et qui sont passés beaucoup plus lentement qu'un film de 35 minutes comme le film de Quartz qui pour moi, euh, on ne ressent pas les 35 minutes du tout. Donc après tout, je sais très bien que les 35 minutes, je vais pouvoir le placer dans mon blog de cours euh, parmi d'autres euh, euh, qui, sont, qui sont plus courts, etc. Tant que j'ai une balance en termes de tonalité et de rythme, en fait. Et c'est moi, moi, mon critère, c'est le rythme, en vrai. Mon, mon premier critère euh, à, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça fait, des... Pardon, -moi. ça fait des... Pardon, excuse-moi. Ça fait des... C'est vrai que si, si vous parlez aux réalisateurs et réalisatrices qui veulent rentrer en compétition dans les festivals, effectivement, il faut être conscient que dépasser ces 25 minutes, ça fait aussi que son, le film est regardé avec un regard plus dur, entre guillemets. Parce que nous, je sais qu'à court Métrange en compétition, on accepte jusqu'à 40 minutes, y a, on, on prend jusqu'à 40. Après, on ne va pas plus loin parce que sur une, heure, une, une séance d'une heure 10, on ne peut pas mettre un film de 50 minutes, c'est plus une séance de cours, quoi. Donc, on monte jusqu'à 40 minutes. Euh, et d'ailleurs, Un ciel bleu presque parfait, on est on un très bon exemple. Il a pris le grand prix court métrage chez nous et on a diffusé le long euh, quand il est sorti euh, sur une séance spéciale euh, du cours au long. Mais ce film illustre bien, c'est-à-dire que on peut, quand on, quand on s'approche dangereusement de la trentaine de minutes pour être sur les marchés de carrière des courts-métrages en festival, on sait qu'on met sur son film un poids qui va être celui-là, il va être dur à caser. Donc, je vais être scruté. Regarder et analyser de, avec, avec des, des programmateurs qui vont, demander, qui vont avoir une énorme exigence sur la qualité du film que je propose. Quark, c'est un bon exemple. Nous, on se dit souvent au comité de sélection parce qu'on en reçoit des très longs. J'ai l'impression, bon, c'est pas, pas une très bonne analyse, c'est très empirique, mais que c'est de plus en plus long les films que nous on, on reçoit et que les, les durées s'étendent. Mais que Quark, c'en un très bon exemple. On se dit souvent au comité de sélection, si on, si, quand, quand ça dépasse, quand ça frôle les 30 minutes, un peu que ce soit un chef-d'oeuvre, un petit chef-d'oeuvre parce que du coup c'est être un pilier de séance extrêmement fort en termes de durée et du coup il faut que ça envoie, euh... ça peut avoir des défauts mais, mais ce... quand je j'utilise le terme chef dœuvre c'est euh, il, il faut que le film ait un intérêt extraordinaire même avec ses défauts pour qu'il puisse devenir un pilier de séance avec ouais. un temps aussi important sur une heure, une heure dix, quand il y a un 35 minutes qui tombe, il faut qu'il porte le reste aussi, qu'il n'écrase pas les autres ou qu'il ne se fasse pas tuer par sa durée. Voilà, il faut parce que c'est aussi pas les rends, leur rendre service au film, de euh, quand, quand on présente au spectateur 35 minutes, il faut, que le, il faut que le film soit capable de les encaisser ces 35 minutes. Si le film les encaisse, le spectateur l'encaisse, et comme tu le disais, Célia, euh, euh, on ressentit 10 minutes. Ça, ça m'arrive tout le temps, regarder des 12 minutes en me disant, mon Dieu, mais ça fait combien de temps que je regarde ça, c'est pas possible, et, et, et regarder des, des 28 minutes en disant Waouh, 28 minutes, putain, fait chier, ça va être chiant à 15 en séance. Mais il est superbe ce exactement. ça on se le dit tout le temps, on se le dit tout le temps. Ouais. Ouais. Bon, C'est vrai, vrai que pour la compétition, je n'avais pas fait cette remarque, mais pour la compétition, on a aussi euh, la question de la durée, que ce soit la compétition Méliès. Et notre compétition nationale, elle, elle est même, euh, elle va que jusqu'à 15 minutes. Euh, mais après, on a la section de cours internationaux hors compétition, où là, on, va, on laisse jusqu'à voilà, jusqu 59 minutes, justement pour caser ces petits chefs d'or, comme tu disais, Cyrielle, qui, qui vraiment nous marquent et qui sont difficiles à caser, mais on veut vraiment les montrer. Euh, mais c'est des exceptions, c'est vrai que c'est des exceptions. Voilà, mais encore une fois, mon critère, ça va être le, le rythme avant, avant tout, euh, plus que la durée. Euh, et, et, et pour ce qui est euh, des, des, des femmes des, des minorités ou en tout cas du, de, de, de, de, de, de l'identité euh, des, des cinéastes pour moi c'est super important à prendre en compte ça n'est pas un critère de sélection dans le sens où je ne sélectionne pas parce que c'est réalisé par une femme mais c'est absolument, absolument euh, quelque chose qui est, qui est là dès le départ euh, parce que ça me permet euh, au fur et à mesure que, que ma pro programmation se, se construit, de m'assurer euh, que j'ai bien fait mon travail de recherche, euh, euh, que la représentation au final, le résultat final en, en termes de représentation, ça sera, ça sera là et que justement plus j'avance dans, dans la programmation, Sarah elle le sait, euh, en, en expérimental, je remarque, je me dis, tiens, euh, moi, là, j'ai trop d'âmes. J'ai juste trop d'âme dans ma, dans ma programmation et de la représentation n'est pas là. Euh, et euh, et j'ai besoin euh, de montrer qu'il y a un effort qui est fait, qu'il y a un travail qui est fait, qu'on qu est conscient de, de, de, de cette situation et qu'on est, euh, qu est très proactif par rapport à ça. Et donc, à partir du moment où je vois que, euh, au fur et à mesure que la programmation se fait, euh, il me manque des réalisatrices ou euh, d'autres euh, types de, de, de critères, de soit de minorité, euh, soit de pays, hein, j'ai trop de films américains, j trop, etc. Ben là, je me mets à la recherche euh, de ça spécifiquement. Et là, tout d'un coup, je vais envoyer quelques mails euh, voilà, tiens, est-ce que tu t'as pas euh, des réalisatrices à, à, à, me, à me proposer et particulièrement parce que aussi euh, euh, moi qui m'occupe spécifiquement en fait euh, je suis coordinatrice des soumissions en plus à, à Fantasia, en plus de faire de la programmation, donc je vois, les, je, je fais un peu des stats et je m'intéresse un peu à voilà, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qu'on reçoit etc euh, et pourquoi est-ce qu'on reçoit moins de films faits par des femmes euh, pas parce que nécessairement il y en, y, en y en a moins enfin oui il y en a moins qui sont produits enfin, aujourd'hui un peu un peu plus ça commence un peu à bouger mais il y en a moins qui sont produits mais pourquoi est-ce que comparé à ce qui est produit il y en a moins qui envoient leurs films euh, c'est parce qu'elles ne sont pas assez encouragées ou parce que euh, euh, par exemple, elles peuvent considérer que tiens, euh, ça c'est un festival de films fantastiques, mon film n'est pas si fantastique que ça, ou c'est pas vraiment un film de genre, donc je sais pas, euh, euh, voilà, et, et de, de faire ce travail d'accompagnement, d'encouragement et de les et de, de, de, de, euh, de, inciter à, à, à, soumettre, à soumettre leur film, euh, c'est super important. Et donc quand je sais ce que j'ai déjà euh, euh, Reçu et, et ou sélectionné, je, je sais là où je peux redoubler d'efforts euh, um, et poursuivre de des recherches ou pas, ou, euh, etc. Donc, c'est pas un critère de sélection, mais euh, c'est un, un critère super important euh, euh, que je recherche. Et, euh, et voilà. Et, et, moi, j'aime je, je, je, pas qu'on dise que euh, c'est d'abord la qualité d'un film que je recherche plutôt que de, euh, de, de, de l'identité du cinéaste, parce que, en fait, et je, enfin, Thibaut, je ne je te, je te, te pointe pas du doigt ou quoi, mais c'est un, un discours que j'entends souvent et j'essaye de défendre un peu l'idée que, en fait, c'est... Euh, c'est anti-productif euh, comme, comme argument parce que ça met de côté le qu'il y a un problème en fait. Non, bien entendu que je cherche la, quali la qualité entre guillemets. Bien entendu que je cherche un film qui me plaît et ça n'est pas lié au fait. Encore une fois, c'est pas un critère de sélection. Donc c'est pas lié au fait que je vais le prendre ou, ou pas le prendre. C'est pas connecté. Euh, je, oui, je vais prendre un film qui va, qui va me plaire. Euh, et euh, donc c'est donc c'est pour moi c'est dévier le, le problème en fait et de et comme si bah non, en fin de compte mon vrai mon vrai focus c'est un, un film qui me plaît. Oui, c'est ça, ça sera toujours ça sera toujours ça, mais il y a un problème, il y a un problème de représentation euh, euh, du côté des femmes et, euh, et, et, et plein d'autres euh, background de, de, de cinéastes etc donc c'est il faut il faut absolument euh, y travailler et être très très très conscient de ça des euh, des soumissions jusqu'à la sélection à, à, à, à mettre en avant absolument et euh, moi quand je quand j'envoie mes, mes informations euh, les informations des films soumis au, à, à, à mon équipe de programmation c'est une des colonnes c'est pays et une des colonnes c'est genre et je veux qu'ils sachent je veux qu'ils conscientisent ça en fait, et dès le départ euh, et, et c'est pas facile moi je travaille principalement avec des hommes et en fait euh, bah, ma colonne genre effectivement c'est un peu le truc qui passe un peu à la trappe et j'ai pour vous dire que non mais il y, y a un travail à faire là dessus euh, c'est très, euh, difficile. Ben, je, te rejoins, je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. Euh, parce que moi aussi, dans, dans mon comité de programmation, c'est mon rôle justement de transmettre toutes les infos. Et je fais exactement la même chose. Je fais aussi une colonne de genre. Euh, après, bon, moi, c'est quand même quelque chose auquel, à laquelle je, je, je prends plus particulièrement attention que euh, d'autres de mes euh, coprogrammateurs, si je puis dire. Euh, mais clairement, je veux que tout le monde ait euh, toutes les cartes euh, en main aussi quand, quand on et programme. Mais en fait, c'est ça le problème, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les cartes en, en main du, du côté des cinéastes. Les, les femmes réalisatrices sont moins produites, moins bien produites et sont dans des situations de, de, de travail et de, de production qui sont très difficiles, très problématiques comparées à des hommes. Et donc, par exemple, je n'ai jamais... Faire de discrimination positive encore une fois je vais jamais prendre le film parce que euh, c'est une femme mais je l'aime un peu moins bien mais à garder en tête que euh, euh, de, de par cette domination masculine euh, jusqu'ici euh, dans le cinéma et partout, euh, les hommes euh, ont eu jusqu'ici l'occasion de pouvoir euh, faire des films, s'entraîner Évoluer, euh, être vu par des spectateurs et encore et refaire des films et réévoluer, etc. etc. On, a, on leur a donné cette plateforme, on leur a donné cette, cette occasion de, de travailler et de, de développer leur art, mais pas encore assez les femmes. Les femmes en, en, en restent encore euh, euh, beaucoup trop marginalisées parce qu'elles n'ont pas, euh, on leur donne pas les mêmes moyens et que donc, bien sûr que ça va être quelque chose qui va être dans ma tête, de me dire, euh, ce film est réalisé par une femme, est-ce qu'il est, qu est mieux produit que que, que cet homme Mais moi, je veux lui donner cette, cette chance-là de, de pouvoir être exposée aux spectateurs, etc., parce qu'elle n'a pas eu euh, jusqu'ici euh, ce, ce, cette plateforme, et que c'est une fois que je vais lui donner cette plateforme qu'elle va pouvoir évoluer, etc. Donc... Euh, de conscientiser qu'on euh, est toujours, malgré tout, euh, plus difficile envers, euh, envers euh, les, les, les, euh, les films réalisés par des femmes. En, fin de compte. en fait, on, euh, on, les femmes doivent se prouver encore plus de dire « Aujourd'hui, j'ai fait un film, mais c'est seulement parce que mon film est excellent qu'il a été… » Euh, programmée et pas parce que je suis une femme. Elles ont encore plus euh, ce, ce, cette, cette, cette difficulté-là en fait, comme si comme si elles devaient encore plus prouver euh, leur, leur valeur ou leur, enfin euh, la, la raison de que, que ouais, je plus pense plus que, que c'est important aussi de, de, de dire que, par exemple, quand on parle de, de la qualité d'une programmation, ce n'est pas forcément euh, de la qualité euh, niveau, au niveau technique ou Mais... euh, au niveau de la valeur de production. C'est justement la qualité, euh, c'est justement par rapport à, à la diversité du programme. C'est ça qui fait un, une programmation, euh, une bonne programmation, c'est justement ça. Et parce que comme tu le dis très bien, Célia, que ce soit pour des femmes réalisatrices, ou, mais même aussi pour d'autres minorités, et comme on en a déjà parlé avec des pays qui ont moins de moyens, qui n'ont pas vraiment énormément de soutien pour la production cinématographique, donc il y a tout ça à tenir en compte et c'est ça qui fait la qualité euh, du programme, donc euh, moi, personnellement, en parlant pour moi, quand je parle de la qualité d'un film, c'est pas forcément, voilà, niveau effets spéciaux ou parce qu'il a l'air hyper beau, ils ont utilisé les meilleurs, euh, voilà, les meilleurs moyens de post-production ou quoi que ce soit, c'est c'est pas vraiment de ça que je parle, il y a ça aussi bien sûr, mais c'est aussi euh, par rapport justement euh, au, au travail qui est fait. Et comme tu disais, c'est un film qui, euh, qui me plaît, donc c'est ça que je vais vouloir pousser. Euh, euh, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé où il y avait des films où clairement, euh, je pense par exemple... Euh, plus récemment qu'on a, qu a eu, par exemple, l'Afrique du Sud ou euh, même l'Iran ou l'Afghanistan, on a déjà eu quelques-uns. Euh, c'est vrai que très, très peu, mais c'est aussi parce que voilà, ce n'est pas une production euh, très, très, très grande. Mais où, clairement, niveau technique, euh, c'est peut-être pas la même qualité, mais voilà, y avait, euh, on a vu quelque chose dans ces films-là que... que on a voulu, euh, on a voulu euh, mettre en avant et mettre ensemble avec d'autres films qui ont peut-être été faits avec des, euh, bon, je ne vais pas dire des millions, mais euh, voilà, avec des budgets dix euh, fois plus grands et, euh, et, et c'est ça, pour moi, c'est ça la qualité d'une programmation, c'est ça la qualité d'un film aussi. Euh, et parce que, voilà, ça, c est, c est ce que tu disais, c'est le plus important, c'est que ces minorités ont moins d'opportunités. En général, ont moins d'opportunités, donc il ne faut pas les mettre de côté parce que, euh, voilà, il n'y a pas les, les meilleurs, euh, le meilleur montage, le meilleur montage final, on va dire, euh, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que tu des... Pardon. Vas-y, non, vas-y vas c'est ce qu'on se dit, nous, ça souvent en comité, c'est-à-dire que tu prends, tu prends le package en entier du film. C'est-à-dire, euh, c'est évidemment que ce n'est pas qu'une question de, de, de qualité technique euh, qui sont parfois, des, des, des, en plus, euh, des éléments objectifs qu'on peut observer. Et on fait, ne fait pas de l'analyse. La question n'est pas juste quand tu es programmateur, de faire de l'analyse filmique sur l'ensemble des films que tu reçois pour savoir qui va avoir la meilleure note sur le travail exécuté. C'est vrai que ce n'est pas du tout ça, mais nous, on, on, se, on se pose toujours, euh, vraiment, souvent, on se dit Qu'est-ce qui raconte ce film Il y a des choses euh, d'une qualité technique extraordinaire qui racontent rien du tout et comme il y a des choses qui sont faites avec un smartphone qui change ta vie et tu te réveilles la nuit en repensant encore à ce que tu viens de voir. Donc ça c'est assez ouf et moi, je pense très profondément que parfois ce que raconte un film c'est aussi euh, ben, c'est euh, une femme qui l'a réalisé. C'est aussi quelque chose que raconte le film ou c'est euh, ben sur euh, un film saoudien. C'est aussi quelque chose que le film te dit quand tu quand tu le regardes et, et ça ça transcende en fait assez rapidement la question de la qualité technique de la réalisation de la photo du montage etc euh, ça notre travail de diffusion et de valorisation effectivement prend toute sa réalité et toute sa force par ces interrogations là et parce qu'on prend le package complet de nous ça nous a arrivé de, de mettre en avant un film qui effectivement avait avait, euh, avait des faiblesses techniques évidentes mais avec une vraie idée et euh, le loulou il a 18 ans il dit, mais grave carrément viens pr prends une place là parce que toi euh, du haut de tes 18 ans tu viens de sortir un truc avec euh, l'idée de l'année quoi le truc extraordinaire et t'as mis quelque chose dans ton film euh, que qu'on qu n'a pas retrouvé ailleurs cette année quoi donc c'est aussi ça faire de la programmation c'est être conscient de, de toutes ces choses là et de prendre toutes ces choses là et après euh, l'analyse filmique objective de tous les courts métrages qu'on voit euh, Bien sûr qu'elle se, euh, se fait au premier jet. Et après, on voit vraiment de quoi qu qu de quoi on nous parle, qu'est-ce qu'on essaye de dire et comment on essaye de le dire. Et, et, et je crois que d'être une femme ou un homme, ça fait partie du discours de qu'est-ce que j'essaye de dire quand on est derrière la caméra euh, aussi. Et je, je crois, encore une fois, hein, j'ai pas fait, euh, fait l'analyse sociologique qui va avec, mais je pense ne pas me planter pour dire que être une femme réalisatrice, c'est pas évident. Être une femme réalisatrice qui fait du cinéma de genre, euh, c'est bah, tu repars avec un handicap supplémentaire quoi, dans ta carrière. Donc ouais. évidemment que c'est aussi des choses qu'on regarde. Mais être un réalisateur saoudien aussi. Euh, c'est des choses qu'on regarde. Dire, bah ouais, ouais, être euh... une réalisatrice saoudienne. Et ah. Alors là, ah. <rire> <rire> là c'est non, non, <rire> ouais, ouais. clair. Et euh... Mais, euh... mais oui, oui, oui moi, moi je C'est pour ça, en plus, j'aime pas dire le mot qualité. Moi, ça me fait penser à je sais pas on fait un produit et tout et c'est vrai que ouais. je, je, je, je l'utilise, hein, mais ça euh, n'arrive pas c'est un tout c'est un tout c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout qualité mais ça, ça ça veut dire beaucoup de choses et je pense que ça va l'a bien expliqué aussi mais tout à l'heure quand je disais que parfois on prend euh, des films qu'on a moins aimés que des films qu'on a aimés, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de, de péjoratif. Hein. J'ai tendance à, souvent me, à beaucoup mieux me souvenir de films que j'ai parfois viscéralement détestés euh, que de films que j'ai aimés et dont, que j'ai complètement oubliés parce que OSEF, c'est euh, random, euh, as fuck. Quoi. Et alors qu'il y a, y a des films, et ça m'arrive autant en court-métrage qu'en long-métrage, euh, dont je vais me souvenir toute ma vie, parce que ça a provoqué quelque chose, parce que ça parle, euh, ça parle plus, parce qu'il y a des choses qui marquent. Et, et c'est très paradoxal ce que je veux dire mais parfois j'ai tendance à préférer ça veut rien dire en fait mais à préférer les films que je déteste <rire> que, les, que les films que j'aime parce que c'est ça aussi qui est important au cinéma et, et à nouveau le, le cinéma de genre terme très fourre-tout à nouveau euh, le représente bien c'est que ça fait vivre euh, des émotions ça raconte euh, des histoires parfois des, et souvent euh, surtout dans, quand on voit tout ce qu'on qu nous envoie des des choses qu'on connaît pas tout simplement quoi. Des, là, vous parlez de l'Arabie saoudite, c'est vrai que bah, des cours euh, arabes euh, d'Arabie saoudite, je pense que bon, ça fait pas hyper longtemps que je fais ça, mais je n'en ai pas eu beaucoup quoi. Des films iraniens un peu plus, euh, mais il y, y a des territoires qui, qui nous sont complètement euh, complètement étrangers. Et bah, c'est aussi notre rôle euh, effectivement d'être conscient de tous ces enjeux euh, et de d'effectuer de, aussi un peu notre travail de, de représentation. Quand je dis que ce n'est pas des critères, ben, oui. ça, ça fait très technique, ça fait très cahier de charge, alors que ben, le cinéma, ce n'est pas ça. C'est un peu ça, mais ce n'est pas que ça. Et donc, c'est sûr que même si, euh, même si je dis que ce pas des critères, ben, alors, en tout cas, à titre personnel, euh, c'est clairement euh, tous les différents en enjeux sociétaux euh, et les représentations de genre, de minorité, etc. sont, sont clairement des éléments auxquels euh, je fais attention et j'essaye de faire en sorte que ça se représente aussi, évidemment, dans, dans la sélection. Euh, et clairement, il y a, il y a encore, on n'est qu'au début de la route, là, il y a encore un, un grand, grand trajet à faire. Et les festivals ont aussi leur rôle à jouer. Malheureusement, il y a plein de personnes qui ont un rôle à jouer là-dedans. Et, et Célia, tu l'expliquais bien un peu avant. C'est que c'est beaucoup à la base aussi, parce que c'est vrai que faire un film, c'est bien, arriver à en réaliser un, hein, c'est déjà bien, mais après le chemin ne s'arrête pas là, il faut le distribuer, il faut l'envoyer, il faut que ça soit vu. Et ça, malheureusement, euh, ça dépasse le simple rôle d'un programmateur de, de cinéma, euh, de festival, mais c'est aussi notre rôle, clairement, de, de faire attention à ça, ça c'est sûr et certain. Mmh. Oui, bah on, a, on, a, on a une responsabilité d'éducation du public, mais aussi d'éducation du côté euh, des cinéastes. Euh, temps, moi, je fais aussi un peu de consultation en distribution et, euh, et je, je prends toujours le temps d'expliquer euh, comment fonctionne cette jungle, parce que c'est la jungle. Euh, encore plus dans le court-métrage, c'est super important d'en parler parce que euh, la grande majorité des cinéastes s'autodistribuent euh, on voit leurs films eux-mêmes et c'est un travail de dingue alors qu'ils viennent déjà de réaliser un, un film, ce qui est déjà difficile. Mais en plus de ça, maintenant, faut s'occuper de toute la distribution, faut essayer de savoir qui s'occupe de quoi, c'est quoi un agent de vente, c'est quoi euh, un curateur, c'est quoi euh, c'est quoi Film Freeway, qu'est-ce que je mets euh, sur, sur mon profil, euh, il me demande une bande-annonce, il me demande des sous-titres, euh, c'est un travail de, de fou. Euh, Qu'est-ce que c'est que la première internationale de mon film? Aïe, aïe, aïe, j'ai donné mon. Enfin, J'entends des histoires d'horreur à chaque jour euh, du côté de la distribution. Euh, c'est vrai que moi, je fais au mieux pour. Je réponds à toutes les questions qu'on m'envoie. Enfin, je, comme je suis head of submissions, j'ai mon mail sur le film ouais. Donc, je réponds à absolument toutes les questions qu'on qu peut me poser. Euh, euh, sur, sur, sur tout et n'importe quoi, mais ils ont énormément de questions et je vois à quel point ils sont complètement perdus. Euh, et, et surtout dans le cours où, euh, ouais, c'est beaucoup, beaucoup d'autodistribution. Euh, euh, donc il y a, y, a, y, a y a un devoir un peu de. de Ouais, de, de, de, parler, de parler beaucoup de, de, de ça, c'est tout, un... il y a beaucoup beaucoup de travail là. Je faire. pense que justement le fait qu'on qu se parle, comme on disait avant, le fait que pour le cinéma de genre, pour le festival de genre, qu'on soit comme une famille, ça, ça aide aussi parce, parce que voilà, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui sont vraiment perdus, qui, qui font un ouais. film et après ils ne savent pas. Euh, ils savent pas où se diriger et comment euh, comment commencer euh, leur communication et leur diffusion et la diffusion de leur film. Et euh, moi, par exemple, je programme aussi. Euh, J'ai commencé cette année à pro programmer aussi pour euh, North Bend aux États-Unis. Et, et par exemple, si je vois un film pour Motelix euh, qui qui me plaît beaucoup, qui me touche ou qui me parle d'une certaine façon et que je pense que ça, ça peut marcher aussi pour, pour eux, pour North Bend, bah, bah, je passe dire, directement, je parle au réalisateur ou à n'importe la personne qui, qui me l'a envoyé et je dis, est-ce que je peux aussi considérer pour ce festival Donc ça, c'est très important justement à faire aussi, parce que parfois, c'est vrai que, que, que les gens, ils ne savent pas, ils ne savent justement pas c'est c'est pas évident et, et surtout surtout dans le cours parce que c'est souvent des, des, des jeunes jeunes voilà en carrière pas forcément en âge mais qui qui sont à leur début dans dans ce monde qui est énorme et et qui n'est pas vraiment voilà il a pas je pense qu'au niveau du public, le, le, la programmation, le, le processus de la programmation, il n'est pas très connu. Il n'est pas très connu et donc, euh, et donc les gens, ils ne savent, savent pas comment ça fonctionne. Donc c'est aussi un peu notre rôle d'utiliser de, euh, de, de ces relations proches qu'on a entre programmateurs de différents festivals, dans différents territoires partout dans le monde et de aussi... Euh, Pousser, pousser un peu, euh, voilà, faire notre, faire, faire notre part aussi dans la diffusion euh, des films. Mm, oui, c'est ça. Moi, je, je, me, je, je rajouterais que je ne me, je me satisfais jamais vraiment de une seule projection. Si j'ai un, un coup de cœur absolu, soit dans le court ou dans le long d'ailleurs, et, et c'est pour ça que je me retrouve vite débordée de travail parce que tout d'un coup, je vais décider d'aider un x nombre de films et que je me dis mince, en fait, c'est du boulot en plus. Et puis bon, je le fais, je le fais pro bono et avec avec plaisir. Mais quand j'ai un absolu, quand j'ai un coup de cœur absolu, euh, je me satisfais pas de me dire euh, ouais, il va, il, je l'ai programmé à Fantasia, My Job is Done au revoir quoi, et pour moi c'est du win-win bah, déjà pour Fantasia aussi par exemple parce que bah, c'est peut-être un film qui a été découvert à Fantasia puis qui a fait un beau circuit euh, derrière ou euh, ça, ça fait marcher tout ce, ce networking et c'est un, un win aussi du côté des, des, des cinéastes euh, forcément, c'est un win aussi du côté de la distribution parce que du coup on ah, on, on, on change de casquette entre euh, casquette programmation casquette distribution on essaye de, de mettre la main à, à la pâte là-dessus euh, aussi ça ça fait partie euh, de, de ça euh, c'est clair et, euh, et, et et je rajouterais aussi un message à, à tous les cinéastes euh, même si vous avez euh, 10 ou 15 ans de métier, c'est normal que vous vous sentiez paumé dans la distribution. Oui. <rire> Les jeunes cinéastes sont tout aussi paumés que vous. Je donne des cours de, de distribution en festival euh, dans, des, dans des écoles de cinéma. Mais je consulte aussi pour. Euh, ben, J'ai consulté pour un réalisateur qui a fait euh, déjà 6 longs métrages et qui était à Venise. Et qui était, euh, mais il a du. Il a, il a, il a, du métier, et eh ben il est paumé et c'est normal <rire> c'est normal, c'est la jungle donc euh, moi j'ai un conseil c'est n'hésitez pas à trouver quelqu'un qui, qui, qui sait euh, se, se, se, se repérer euh, dans, dans, ce, dans ce bazar et, et qui va pouvoir euh, faire fonctionner le, le networking euh, envoyer, le, envoyer le film euh, si vous n'avez pas de de, de vendeur ou si vous n'avez pas d'agent encore ou de ou quoi que ce soit il faut, pas, faut trouver de l'aide faire ça seul ça, ça se fait pas seul, il faut faire fonctionner le, le circuit j'ai vu mes euh, Alien on stage qui est arrivé euh, sur mon euh, oui. chez moi et qui, qui était je fais et là j'ai le bif qui m'appelle on n'a pas assez de comédie ok Apple <rire> Enfin, c'est quoi, c'est chouette euh, de, ouais, de, de, participer, euh, de participer à ça et faire tourner les coups de cœur. C'est euh, euh, un beau métier pour ça. Ouais. Ouais, et puis pour les réalisateurs et réalisatrices, il faut, faut nous utiliser. C'est-à-dire que nous, programmateurs, on, on est des relais parce qu'effectivement, on a un réseau de diffusion, parce qu'on a des collègues qui font la même chose. Alors, ce n'est pas notre métier premier de faire de la de stream. On fait de la diffusion dans des contextes particuliers, etc. Mais il euh, faut, faut, faut nous utiliser quand, quand un film est diffusé chez nous. Euh, bon, évidemment, on garde contact avec un très gros pourcentage des réalisateurs qui passent chez nous pour voir ce qui avance. On les rappelle tous les ans tu es en train de faire un nouveau film. Tu me l'envoies, ouais, c'est cool. Ouais, mais tu t'as, tu pas la, la, le contact de machin au CNC. Si, si, je te l'envoie. Évidemment qu'on fait ça. Mais euh, même plus qu'à partir du moment où on rentre dans la sphère d'un d'un festival qu'il y a un programmateur ou d'une équipe de programmation qui a dit je veux présenter ton travail franchement moi, mon conseil c'est mais euh, faut l'utiliser cette personne là <rire> faut rien lâcher <rire> parce que effectivement on, on nous on est dans un réseau de diffusion alors on sera pas on sera pas des distributrices. enfin moi je serai pas une distributrice officielle c'est pas mon métier premier mais par contre euh, le court et ses programmateurs euh, on travaille dans un réseau de diffusion vous en faites partie euh, bien sûr, et vous n'en êtes pas les seuils, donc euh, on, on est des renforts, on est des relais. Quoi. Surtout que, et en particulier pour le court-métrage, le festival, c'est vraiment euh, limite le passage obligatoire si tu veux avoir un peu une carrière avec ton film, quoi. Mmh. parce que c'est là qu'après, peut-être qu'une télé va le repérer et que tu vas pouvoir te faire un peu de thunes avec, mmh. euh, bien que, bon, en général, il euh, ne faut pas trop se dire que tu vas faire du court-métrage en espérant euh, gagner de la thune, mais... Euh, mais non, clairement, Et, et, et voilà, je me, comme je disais, je, je me suis pas mal replongé dans les archives du festival, euh, il y a des de, de, de 40 éditions, quand je vois les noms des réalisateurs euh, qui sont maintenant connus, qui sont passés au festival euh, avec un court-métrage, bah, il y en a quand même un paquet en fait, hein, donc euh, vraiment, euh, passer en festival avec un court-métrage, bah, ça peut être un, un début de carrière quoi. Quand Je dis des grands noms parfois dans le cinéma de genre, ouais, des grands noms. Hein, c'est des Alexandre Aja, des ouais. Andy Muschietti. Euh, là, Rob Savage qui a sorti euh, Host cette année, pareil. Il avait un cours chez nous il y a 3-4 ans. Donc, vraiment, faut, faut, Denis Villeneuve, faut hésiter. Les festivals, c'est obligatoire, ouais, bien sûr. Qui s'est fait les tours aussi, qui a commencé comme ça, enfin, qui a commencé comme ça, sortait pas de nulle part, hein, chouchou, mais quand même. C'est vrai qu'il y en a plein, c'est chouette de les suivre. En plus là on parle des têtes d'affiches états-uniennes en partie, pas par que, mais pour nous chez les petits français on est content. Quand on les voit sortir leur nom, je sais pas, juste Filippo était chez nous avec son film en 2019, avec son cours. Là on voit la nuée qui sort en salle, on voit la nuée à Cannes, on entend juste sur toutes les radios en ce moment, on dit « ouais trop bien ». Effectivement. Ah ouais, non, non, c'est assez chouette. Moi aussi, j'avais mes, euh, mes petits protégés, euh, les frères Guy, euh, mmh. qui faisaient des, des, du, du cinéma hyper indé, euh, que j'ai suivi euh, depuis qu'ils avaient 16 ans, euh, quand je les ai rencontrés. Et, euh, et j'ai programmé tous leurs cours dans tous les festivals que je pouvais, euh, de, de cinéma indépendant, etc., à les, à les suivre. Et, euh, etc. Et puis et il se trouve à Sundance avec un premier long et puis. Mmh. Je pense que je pense que ce rapport justement entre réalisateur réalisatrice et programmateur, programmatrice est super super important. De faire ce, ce suivi de carrière, comme on dit. Euh, moi pour moi pour parler plus spécifiquement par rapport euh, par rapport au, au portugais. Euh, justement celui dont, dont je parlais, qui a, qui a eu son, un de ses premiers cours à euh, Saint-Denis, euh, qui était chez nous aussi. Euh, il a fait son premier lan en, ouais, en 2019, qu'il a, qu a, qu a fait première chez nous, parce que justement, c'est aussi ça. Après, on a un rapport spécial. Donc après, ils viennent chez nous pour faire, le, pour faire leur première. Euh, donc, c'est aussi un rapport spécial. Et avec Motelix, nous, on fait euh, déjà depuis quelques années, on fait des séances à l'extérieur donc à l'extérieur de Lisbonne mais aussi à l'extérieur du, du Portugal et euh, par exemple j'ai emmené son film au Luxembourg, à la, à la Cinémathèque du Luxembourg donc il euh, y a aussi tout, euh, c'est une relation spéciale, voilà, on ne va pas dire que forcément on devient les meilleurs amis du monde mais c'est une relation par rapport, une relation cinématographique on va dire, cinématographique euh, et, et donc c'est ça aussi, c'est ça aussi euh, par, par rapport justement aux cours qui, qui ont peut-être un peu plus du, du mal à commencer euh, Voilà dans le sens comme Cyril disait, utilisez-nous parce que nous on a, on a ce réseau, euh, on a ces possibilités euh, peut-être plus facilement euh, que, que, que, que, que, que les que les cinéastes qui sont tout seuls, qui sont tout seuls, seul et c est, c est, voilà, tout, tout seul, c'est vraiment dur. Ouais, je trouve qu'il y a peut-être un rapport un petit peu bizarre aussi, j'ai l'impression, des euh, cinéastes qui se sentent un peu, euh, peut-être déjà intimidés par des programmateurs, ou qui se disent, voilà, j'envoie mon film, il va être jugé par, euh, par ces personnes, etc., et qu'il qu y a une difficulté à connecter, en fait, entre le, le programmateur et, euh, et, et, et le cinéaste. Euh, et je sens toujours un peu cette euh, ce petit stress ou ce, cette gêne ou cette euh, voilà ou alors, ou alors par exemple qui va aussi euh, quand on quand on fait euh, surtout quand on fait des de distribution et ouais, quand on fait du cours mais du long aussi remarque mais on va se prendre énormément de rejets de plein de festivals hein, euh, euh, même si le film est excellent euh, je veux dire les euh, voilà on parlait de critères etc il euh, y a tellement de aspects euh, qu'on qu connaît pas du côté de la programmation, euh, qui, qui rentrent en compte, qui sont pas nécessairement liés à est-ce que le film est, est bon, ou est-ce que le film a du potentiel ou pas, mais il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'autres mmh. aspects. Euh, et donc il y a une méfiance, j'ai l'impression, de la part des cinéastes, peut-être qu'ils ont été euh, très rejetés par les festivals, ils n'osent plus trop demander, par exemple, à, je conseille de demander un feedback euh, au programmateurs j'ai été euh, rejetée euh, du, du festival ben, je fais un petit mail est-ce que vous avez le temps 5 euh, minutes de m'expliquer euh, pourquoi euh, ne les insultez surtout pas par mail c'est sûr que ça va vous permettre. <rire> moi je le prends plus trop mal hein. ouais, ça, ça, ouais, ça, ça, mais bon, seuil soyez ça. sympa on envoie 2000 par <rire> an pour en sortir euh, moins d'une centaine on fait ce qu'on peut hein. <rire> <rire> voilà, mais, mais je recommande vraiment ouais, de demander un petit feedback. Il y a beaucoup de festivals qui ne vont peut-être pas avoir le temps de vous répondre hein, et ne euh, leur en voulez pas non plus parce que euh, voilà. Euh, mais moi, je sais que j ai, j ai, je réponds absolument à tous ceux qui, qui demandent et c'est du temps, mais je le fais euh, parce que… Euh, c'est normal, mais, mais c'est pas facile, c'est pas facile de le faire, de le faire à, chaque, à chaque coup, c'est long, et puis on ne peut pas froisser non plus euh, voilà, les, les cinéastes, on veut, on veut quand même les encourager, même si c'était vraiment pas bon, et puis bon, voilà, hein, on, on apprend, et, et à savoir, moi j'ai jamais fait de film, hein. enfin, j'ai fait des petits films d'étudiants, quoi donc j'ai un respect, même pour les plus petits cinéastes, euh, ne euh, serait-ce que d'avoir juste fait un film, c'est incroyable, donc, euh, donc voilà, mais, mais c'est ouais, vrai que c'est bien de, de rétablir un peu la de, de, de confiance entre les programmateurs et euh, une accessibilité aux programmateurs, euh, une, une compréhension de ce qu'ils font, euh, c'est ouais, ouais, super important, c'est ce qu'on et peut-être moi aussi avant avant de, de rentrer dans le monde des festivals, je ne m'en rendais pas compte, <rire> je m'en rendais pas compte de tout ce que voilà de tous les enjeux, de tout le travail. Donc euh, donc c'est cool c'est cool de montrer de montrer ça au, au, au public un peu plus général je vais dire, mais aussi pour les cinéastes. Oui, parce que ça donne ouais. une fausse impression de, de supériorité, ça. comme si, ouais. si pour faire un film, c'est un truc de fou. Tu l'envoies aux gens, les gens regardent, ils te disent oui, non, je veux le montrer, je ne veux pas le montrer, etc. Mais c'est complètement une fausse position parce qu'en fait, bon, en tout cas chez nous et je pense que chez tout le monde, on dénigre jamais aucun boulot. Et du coup, il y a toujours, on est souvent plutôt très emmerdé et très humble par rapport à ce qu'on est en train de regarder. Et les gens qui ont mis des mois, parfois des années, toute leur trip dans un projet, et de vraiment s'interroger sur ce qu'on peut en faire. Et on est souvent très emmerdé de, de devoir choisir entre des propositions différentes, mais qui sont passionnantes, mais il n'y a pas la place. Et comment on fait euh, Tous les ans, on ne diffuse pas des films qu'on aurait adoré diffuser. Et parfois, on se dit il faut qu'on fasse une, une, une séance. Euh, en plus, quelque part, de, des, des à côté, des ceux qui ne sont pas rentrés parce qu'ils étaient trop longs ou parce que en fait, bah sur la même thématique, sur le même sujet, sur le même propos, il y avait autre chose qui, ah, pour X raisons, on a valorisé l'autre, mais celui-là, ça aurait été bien de le montrer aussi. Enfin, c'est pas... Euh, on, on, on, on se fait souvent un peu tout petit quand on les regarde, ces films-là, qu'on juge avec nos gros yeux, là, de toi, tu, tu auras tes points CNC, pas toi, mais tu sais, c'est... En fait... En fait, c'est des positions euh, avec ouais, beaucoup d'humilité qui sont très compliquées. <rire> la, la pauvre euh, martyre, je suis programmateur c'est euh, <rire> Mais moi, je, con je considère que ce qui prend dans la vie le plus d'énergie, c'est de faire des décisions, de prendre mmh. des décisions. C'est ça qui m'épuise le plus, en règle générale. Et donc, euh, dans mon métier de programmatrice, je fais que ça. <rire> de prendre une décision après une autre. Et, euh, et ouais, après, euh, ouais c'est la bonne balance. J'aime bien le challenge aussi de me dire, euh, je vais pas le prendre. Et je vais le regretter, mais j'accepte d'avance euh, voilà, mon regret, mais parce que aussi j'ai besoin euh, de me challenger dans en le fait d'être concise sur, sur ce que je fais et, euh, et de, de prendre vraiment la crème de la crème de ce que je pense que, euh, que je peux offrir. Et, euh, et donc j'aime bien aussi, j'aime bien me séparer de certains que, que j'aime, même si c'est un, voilà, un coup de sparadrap mais euh, bon voilà je me dis ça fait partie du, du game mais ça me force à, à, à être concise par exemple à, à fantasia d'avoir une très très grande euh, plateforme euh, d'avoir euh, 130 euh, slots à remplir pour euh, bah, sur les longs par exemple c'est euh, presque euh, embêtant parfois. Euh, parce que euh, euh, on a beaucoup trop, on va peut-être pas avoir euh, porter autant d'attention à chaque film qu'on pourrait. Donc il y, y a aussi, voilà, il euh, y a ces, ces, ces côtés positifs et négatifs. Mais quand je travaille dans la restriction aussi, par exemple là, avec les cours expérimentaux. Euh, cette année, on fait a priori, on est parti sur des, des séances on n'a pas encore tout mis, mais <rire> pas aussi ciel. Mais on, on fait a priori des séances très courtes. Euh, on, est, on aimerait bien essayer de voir euh, si on fait un 45, des, des blocs de 45 minutes pour euh, parce que bon, c'est de l'expérimental, donc on demande quand même beaucoup aux spectateurs euh, et on essaye d'être très concis euh, Et donc euh, j'aime bien aussi. Euh, euh, de travailler dans ce... de, de, de, de se mettre un, un challenge en plus à oui. ce euh, la, la base de la cur, curation pour moi c'est ça, c'est faire des choix, c'est vraiment euh, avoir une certaine limitation parce que comme tu dis, si tu as, si as de la place pour tout, ben tu mets tout, c'est facile entre guillemets on va dire, tu, tu, tu regardes peut-être pas avec la même attention parce que tu sais que tu as de la place, ah, alors, euh, alors que tu, si, si tu travailles avec, euh, voilà, avec moins, moins d'espace, moins de temps, bah, forcément, oui, tu vas devoir faire des choix et c'est vrai que tu vas devoir euh, passer à côté parfois des films que tu aimes beaucoup, mais pour euh, raison X ou Y, tu ne euh, voilà, tu, tu, tu les prends pas euh, sur le moment. Euh, donc euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours euh, quand un film est rejeté c'est pas toujours parce qu'on l'aime pas ou parce qu'il est pas bien ou quoi que ce soit c'est voilà souvent c'est aussi une question de, de, de choix et de d'essayer de travailler avec avec l'espace qu'on a avec l'espace l'espace et le temps qu'on a ça il peut y avoir des il, il peut y avoir euh, par exemple un... un... Un, comment dire, un problème en termes de tonalité peut-être que j'ai déjà programmé un film qui avait plus ou moins le même ton, plus ou moins la même, la même thématique, etc donc bon, euh, je dois faire un choix un peu entre les deux euh, mais, euh, mais ouais, il y, y a tellement d'aspects, enfin des fois j'ai l'impression de jouer à Tetris euh, et, et puis sur la fin ça, ça, ça s'accélère de plus en plus <rire> euh, mais, mais voilà. Et, et, et, et d'ailleurs, je voulais revenir sur le fait que, euh, alors moi, je ne travaille pas de la même façon que Thibaut, par exemple. Et ce qui est deux façons de travailler, je sais que certains progr programmateurs travaillent comme ça aussi, c'est moi, je, je programme au fur et à mesure que je regarde. Donc, c'est deux manières. Il hein, n'y en a pas une qui n'est pas valide ou quoi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien euh, dans, dans, dans cette façon de travailler, voilà, c'est un, un peu ce jeu de Tetris, mais de me dire. Je commence déjà à prendre des décisions, je commence déjà à placer mes premières pierres à l'édifice et puis ça me, ça me mène quelque part en fait. Ça commence à, à, me, à construire un peu le, la base euh, et, euh, et, et ça m'apporte des challenges, etc. C'est euh, assez chouette aussi euh, comme ça. Mais, euh... Je pense que nous on fait un entre-deux. Euh... Entre vous deux par exemple, c'est-à-dire qu'on est en sélection de, de janvier à demi-janvier à, à fin mai, et on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on met de côté, hein, mais on ne prévient personne, on construit rien, on regarde, on bouffe tout ce qu'on peut, et arrivé vers le mois d'avril, on commence à composer au fur et à mesure qu'on finit de regarder. Un, un, peu un, on fait un pas en entre-deux. Mais c'est vrai qu'on essaye de, de regarder le plus de choses possibles, avant de, avant de prendre des vraies décisions. Je, je, je te demandais si tu n'avais pas parfois des frustrations, euh, parce que tu avais peut-être pris plein de trucs que tu as aimé en début, et puis tu vois, imagine, tu reçois plein de films que tu aimes beaucoup, en fait, à la fin, et tu n'as plus de place, tu vois, tu, ça ne te fait pas des frustrations Non, je, je, justement, c'est là où le, le jeu de Tetris euh, est rigolo, c'est que je sais euh, garder de la place là où il faut, je sais euh, avancer mon, mon pion euh, rapidement s'il le faut aussi c'est une bonne balance mais j'ai jamais il euh, y, y a toujours beaucoup, beaucoup d'excellents films qui viennent tout à la fin et je, et je garde la, la place pour ça de toute façon euh, ça, ça c'est clair euh, les, les premiers films que je vais commencer un peu à apprendre c'est les films ultra coup de cœur, et c'est les films où, où, eux, par contre, je me dis, je sais que si je le prends maintenant, à la fin, peu importe euh, ce ouais. qui se passe, il ne euh, euh, vous voilà, prendra pas la place d'un autre, ouais. parce que de toute façon, là, c'est sûr qu'il a sa place, et, euh, et voilà, par exemple, je me souviens, concrètement, euh, la première année pour les cours expérimentaux à Motelex, euh, on était en, en train de discuter, on, cr on créait cette, euh, cette, cette séance de, de cours expérimentaux, donc on ne savait pas trop vers où on allait. À un moment donné, on se dit, tiens, est-ce qu'on va on fait plutôt de la rétrospective, ou est-ce que machin, enfin voilà, c'était un... très flou, mais bon, on discutait, hein, voilà. Et puis à un moment donné, je, je vois le, le dernier cours de Mandico, Extasus. Mmh, Et... Mmh. Mandico bah, que, que j'adore euh, et puis je le vois et puis je me dis tiens euh, il est disponible, je, pour, je pourrais l'avoir si je le voulais et bien ça a posé cette première pierre ça a ouvert un peu le, le chemin sur, sur ce qu'on allait euh, sur ce que les, les, la programmation allait devenir en fait donc moi j'ai eu besoin de ça euh, pour, me, pour me guider et pour, pour, pour moi ça a été le, le visionnage de ce film et le fait d'avoir sélectionné immédiatement ce film et qui a, qui a fixé le, un peu le destin de, de ce, qui, ce qui a découlé après euh, ça c'est clair donc moi j'aime bien construire comme ça au, au fur et à mesure euh, euh, et me laisser surprendre en fait petit à petit je, je, je préfère voir la, la programmation se faire un petit peu organiquement du coup de la construire au petit petit à petit au fur et à mesure de ce que je vois et de ce que je décide de bloquer ou pas, ben ça, il y a quelque chose d'organique, d'assez magique en fait qui se passe au fil de ça. Plutôt que de le faire d'un coup ou d'un seul, je ne sais pas. Mais, mais je, je, quand je sélectionne, je ne me dis jamais, euh, euh, ah, c'est une place en moins que j'aurais pas à la fin. De doute et, et pas là, c'est vrai que c'est deux manières différentes de, de travailler. C'est pas que c'est pas que l'une est meilleure que l'autre, c'est juste c est, c est des préférences nous, chez, chez nous. Nous on aime aussi avoir cette vision générale, donc d'attendre donc jusqu'à la deadline des soumissions pour, pour un peu avoir le tout et être sûr qu'on regarde le tout avec, euh, avec le même genre de regard. C'est vrai qu'on fait aussi des, des présélections, on va dire. Il voilà, y a vraiment des films où on a des, des, des coups de cœur immédiats, unanimes. Donc c'est vrai qu'on les met un peu de côté et peut-être ceux-là, on va les bloquer directement juste pour être sûr de les avoir et de ne pas les perdre. Parce qu'il y, y a aussi ce risque que quand on, qu on attend d'avoir le tout, peut-être après, voilà, il y a un autre festival qui va le prendre et au niveau timing, après ça ne marche pas pour qu'il vienne chez nous aussi. Euh, donc, euh, donc, un peu comme Cériel chez Courmetrange, on fait peut-être un, un, un peu entre les deux. Un peu... Un peu attendre pour avoir le tout, mais bloquer les, les gros coups de cœur qu'on est sûr et certain qu'on ne veut pas perdre et que même en arrivant à la fin, on est sûr que celui-là, on va, on va vouloir l'avoir dans la programmation. Il y en a, on sait tout de suite. Hein. Mm -hmm. Il y en a, euh, <rire> voilà. toi, tu dis ça, mais quoi qu'il arrive dans le monde, c'est programmé chez nous. Il ne peut rien se passer, il peut faire que ce film ne sera pas programmé. Il n'y en, en a pas des quantités de folie, hein mais il y en a, on le sait tout de suite. Puis après, il y a une logique qui se construit, un regard qui se construit en fonction de ce qu'on voit d'autres, comment ça peut se répondre, comment ça peut dialoguer, etc. Et, et voilà, et, et, des, et des films deviennent évidents, là où peut-être qu'au moment où tu les as vus, c'était pas si évident, etc. Mais euh, il mais, mais y, euh, y en a, on sait, à la première seconde de générique, on fait « non, mais ça, c'est sûr ». C'est souvent crie, une anime dans les films. Les tu sais. sciences, et c'est une des meilleures parties du boulot, Créer les séances, Parce que c'est mmh. là que, ben que, oui, parfois certains films résonnent autrement pas à, grâce à la présence d'autres. Mmh. Et, euh, et ça, c'est des trucs que tu sais pas. Euh... Parfois, c'est évident hein, quand tu, tu, tu reçois des films, déjà au moment de la, enfin, de, de la sélection, tu, tu le vois déjà. Mais parfois, il euh, y a des choses que tu soupçonnes pas vraiment, qui se, qui se révèlent un peu. Euh, et bah, c'est toute la beauté du truc. Oui, c'est un de, de, de construire comme ça cette, cette séance qui fait que les films vont se, vont se nourrir les uns des autres, s'augmenter les uns des autres, et que jamais personne ne sera écrasé, que les propos des films ne seront jamais dénaturés parce que tu les as mis à côté du mauvais, et du coup ça change des choses, et qu'en même temps ça va faire des séances éclectiques où il y a à boire et à manger, où tout le monde peut s'y retrouver. Moi je, je sais que dans les séances qu'on construit, euh, euh, à 80%, euh, j'adore tous les films, et il y en a sur lesquels je fais des concessions parce qu'on est plusieurs et que c'est le principe et qu'on on est huit enfin programmateurs chez nous et avec tous, on s'est choisis mutuellement avec des regards très différents. Euh, moi, en tant que programmatrice, je reste spectatrice avant tout. Si je perds ce statut de spectatrice, ben, je ne peux plus être programmatrice mmh. parce qu'il faut toujours que je puisse me mettre à, à la place du spectateur. Et donc, ce que j'adore, c'est toujours d'être à fond dans ma programmation. Euh, ça passe un petit peu organiquement, puis il y a un moment donné, quand elle est presque finie, là, tout d'un coup, j'ai une sorte de recul et de me dire, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, un peu, une sorte de dédoublement de personnalité où je me dis, ah, c'est ah, bah, ça, c'est ah, ça, ça le résultat final et ça, c'est c'est euh, super, super chouette. C'est un des rares moments où on peut être vraiment créatif, en fait, <rire> en tant que programmateur, parce que, mmh. euh, à savoir que la plupart euh, du temps, nos métiers, c'est quand même très administratif aussi. <rire> <Et> <rire> enfin, mmh. Quand mes amis me disent, « Ah oh ouais, mais toi, t'es payé à regarder des films. » Je fais, « Bon, bah, oui. » Alors, un, t'es jaloux. Deux, <rire> euh, deux euh, si c'était que ça, bah je suis quand même bloquée chez moi à regarder des films quand je pourrais aller me balader au parc donc je fais quand même du travail mais trois, euh, une grande majorité de mon temps c'est en fait je réponds à des mails et, euh, et je fais des spreadsheets et, et ça que, que j'adore aussi <rire> <rire> c'est la spécialité de Celia les spreadsheets <rire> <rire> mais, euh, mais donc, euh, donc, donc le rare moment un petit peu de, de, de créativité euh, euh, euh, qu'on peut avoir dans, dans, dans ce métier-là et qui est assez chouette bah ouais, c'est ça, c'est ouais, la, la, la création même euh, de, de, de la séance, écrire des textes aussi, écrire des textes de présentation mm -hmm. on a quand même euh, la responsabilité d'introduire, euh, d'expliquer aussi, de nous, de nous expliquer par rapport aux au spectateurs et de dire ben, voilà, pourquoi, euh, voilà pourquoi vous allez aimer ce qu'on va vous montrer <rire> mais euh, c'est super important par exemple, moi, j'avais je, je, envie d'évoluer un petit peu au niveau de mon, mon écriture euh, parce que j'ai jamais beaucoup écrit. Enfin, je fais des études cinématographiques, euh, de théorie du cinéma, etc. Un peu basique, mais, euh, mais j'ai pas trouvé. Enfin, si j'ai trouvé, euh, mais j'ai pas trouvé de livre de théorie, de d'écriture euh, pour catalogue. De, de festival par exemple ou très spécifiquement comment est-ce qu'on écrit voilà alors on, il y a des il y a des livres sur l'écriture critique de, de, de cinéma euh, mais mais j'ai quand même trouvé un bouquin euh, qui s'intitule how to write about contemporary contemporary art pardon euh, et qui en fait est un, un livre Explique comment on écrit en tant que. Euh, quand on a une galerie d'art, comment est-ce qu'on écrit dans son catalogue et comment est-ce qu'on écrit euh, euh, euh, nos textes qui accompagnent les tableaux, euh, etc. Puis bon, bah, j'ai remplacé le mot euh, peinture par film dans mon bouquin en étudiant ça. Et j'ai ah, énormément évolué dans mon, dans mon écriture. Mais voilà, on en revient au fait qu'on si a un métier très peu connu et très jeune, etc. C'est qu'il n'y a, a rien qui a été encore théorisé sur sur comment est-ce qu'on on travaille, on travaille autour de ça, quoi. Et euh, c'est assez à faire, pourquoi pas Il faut accompagner, euh, il faut, faut, faut donner une voix, il suffit pas de, de le montrer. C'est ce moment, c'est très difficile du côté du virtuel. On a l'impression qu'on lance le film presque sans aucune arme. Il y a un texte, on sait pas si les gens vont le lire mais euh, on n'est pas là pour accompagner par exemple aussi de, de la présentation euh, publique euh, est, est super importante euh, au Bif ils ont un super super présentateur qui <rire> fait oui. presque toutes oui. les séances je vous envie parce que oui. moi je fais... <rire> mais il ne il fait pas les cours les cours c'est moi qui c'est moi qui les fais quand même ah okay. <rire> mais il est très bien il est très bien effectivement oui. Eh ben, merci bien. beaucoup pour cette discussion. C'était chouette de vous avoir ce soir avec, euh, avec nous, à Rennes, euh, en vidéo. Ouais, à merci à toi, pour la Avec plaisir. Avec ouais, plaisir. Merci beaucoup, Cyril. Peut-être qu'il y aura un épisode 2. Oui. Donc, on a encore plein de choses à dire. Il y a beaucoup. Ça, c'est un cliffhanger. <rire> <rire> to be continued. <rire> on verra. Non mais écoute, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci, euh, merci à vous et puis, euh, et puis à bientôt sur nos festivals respectifs qui reprennent, euh, qui se remettent au boulot, qui reprennent du, du physique. Ouais. Enfin. Ouais. Oui, <rire> Allez, bonne soirée. Merci Allez, gros bisous. Bonne soirée. <rire>